Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach avec Xavier Oswald. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, Zach va être en partenariat pour ses prochaines émissions avec MSI à l'occasion de la sortie de leur nouveau micro, le MSI Immerse GV60. C'est un micro à destination des streamers, des créateurs de contenu, et c'est un micro très polyvalent avec ses plusieurs modes d'enregistrement. Vous pouvez l'utiliser pour du stream, pour du podcast, pour du face à face. C'est un micro qui en plus n'est pas très cher, 129 euros, c'est moins 20 euros par exemple par rapport à un Blue Yeti. Il est plug and play, donc vous le branchez, vous l'utilisez. Il y a quelques molettes pour quelques réglages, mais il est vraiment très facile d'accès. Alors je l'utilise là pour cette introduction, donc vous pouvez juger de la qualité sonore si vous l'aimez bien, mais on ne l'utilisera pas pour cette émission pour des raisons un petit peu techniques. Il sera quand même disposé, donc ça me fait plaisir de pouvoir la voir. Il y a toutes les informations dans la description, d'accord Vous avez un lien, si vous avez envie de l'acheter, si vous avez envie de checker, bah vous pouvez. Toutes les informations sont disponibles. Et quant à nous, on est parti pour l'émission. Ciao, ciao Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Zach en roue 30e épisode de cette saison, pardon. J'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver au sein de cette belle saison qui se passe super bien. Je suis content de pouvoir vous dire que mon calendrier des invités est quasiment complet jusqu'à la fin de la saison qui devrait se terminer aux alentours du 28 juin. Voilà, 28 juin, on aura une saison d'à peu près, donc ça devrait faire... Plus ou prou 35, 40 épisodes, ce qui aura été assez cool. Je ferai peut-être une vidéo, une petite infographie pour un petit peu compiler tous les invités qu'on a eu cette saison pour se rendre compte un petit peu à la fin de toutes les personnalités qui sont passées. Et puis, franchement, moi, ça me fait plaisir également de voir où est-ce que l'émission évolue. On a en plus tenté des choses. On a eu l'occasion de l'expérimenter à l'extérieur et plein d'autres trucs. On a également eu plein de types d'invités. C'est très, très sympa. Je profite également de ce début d'émission pour rappeler qu'il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai pu faire un Zachary hors série. Alors, certains vont me dire qu'est-ce que c'est un hors série? C'est un petit, enfin, une petite émission où, euh, qui est dans la même forme, mais qui a été faite à Lyon cette fois, donc euh, pas euh, dans ses décors habituels, et qui a été faite à une horaire différente, c'était le vendredi après-midi, et j'avais pu recevoir euh, le grand Sonny Anderson, voilà, légende de l'Olympique lyonnais, et footballeur émérite et très connu, donc euh, c'était très très cool, cette fois-ci c'est sorti sur ma chaîne replay, donc si vous avez envie de le checker, c'était là. Mais voilà, on y est. Euh, Aujourd'hui, j'ai un invité euh, très spécial, et ça me fait très plaisir, parce qu'on sort un petit peu du champ euh, d'action habituel, euh, avec les créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui, on va aller du côté un petit peu plus euh, intérieur et réel de la scène. Une scène qu'on kiffe, c'est l'e-sport. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Osval de La Carmine. Bonjour, comment allez-vous Bonjour, Zach. Ben, tout va bien. Merci pour, euh, pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Franchement, je suis très content parce que j'avais vu que tu avais envie un peu de t'exprimer, de raconter des choses peut-être et je me suis dit que ce serait le cadre idéal pour pouvoir te recevoir quand même. Euh, — Oui. Euh, en fait, je suis parfois, euh, voire souvent frustré de, de, de, de répondre que par Twitter ou euh, ce qui n'est pas, ce qui est pas euh, un média qui se prête à la discussion. Il y a beaucoup de, beaucoup de malentendus. L'écrit, c'est pas la même chose que l'oral. Donc euh, non, je suis, je suis ravi. Le petit format de son caractères, c'est vrai qu'il est... Enfin, 240 caractères, il est très limitant pour pouvoir aller un peu au fond des choses. Et en plus, quand tu tweets avec quelqu'un, quand tu discutes, c'est vrai que certaines tournures de phrases, le mec peut, peut avoir l'impression que as été un peu sec ou quoi, alors que s'il était en face, t'avais dit la même phrase, ça aurait paru beaucoup moins choquant. Et, et puis j'ai le tweet rapide. Donc euh, c'est ce qui est un défaut. Euh, voilà. Donc, euh, non, non, je suis ravi, euh, je suis ravi. Ça t'as passé un bon week-end, tout roule Tout va bien, euh, tout va bien. Euh, plein de choses, comme d'habitude, hein, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans l'e-sport. Euh... <rire> Plein de trucs, plein de trucs. Les, plein nu plein de nu plein. les nuits étaient courtes ou ça va Non, mais à mon âge avancé, on ne dort pas beaucoup. Donc, on euh... ne dort pas beaucoup Non, on ne dort pas beaucoup à mon âge avancé. Donc, je me lève tôt. D'ailleurs, c'est pratique, parce que je peux travailler généralement jusqu'à 10-11 heures, puisque personne n'est joignade dans l'e-sport avant 10h30 du matin. Donc... Euh... Euh, Écotei avant 15 heures. Donc, euh, <rire> ça te donc, laisse, euh, hein. Voilà, donc j'ai un, un, un grand espace euh, libre le matin pour, pour travailler, être productif. C'est assez marrant parce qu'en plus, quand tu parles de côté avant 15 h euh, ça doit être drôle. Il faut, faut le savoir. C'est Coteille, tu peux pas le joindre avant 15 heures. Sauf quand... Euh, quand on est en bout camp ou euh, quand les joueurs sont là. Euh, là, il est, il est là, il est là. Non, mais il bosse beaucoup. Hein. C'est juste qu'il a des horreurs décalées. Bien sûr, mais ça devait être un petit changement pour toi qui es habitué peut-être à te lever tôt ou avoir des horaires plus conventionnels, de devoir t'adapter mais... pour travailler non, avec des gens. Non, mais maintenant, ça fait six ans que je suis dans l'e-sport, donc euh, j'ai l'habitude. C'était pareil dans mes clubs précédents. Donc, euh... Super. Ben, on va en discuter aujourd'hui de tout ça. Comme d'habitude, dans un corps libre, on va parler un petit peu de tout ce qui est ton parcours, pour savoir un petit peu plus de toi. Puis ensuite, on va parler de choses plus globales. Voilà, donc ça va être des avis. Tu vas nous parler un petit peu de ton métier, de tes activités, de la Carmine, en passant par ce que tu as fait précédemment. Bon, ça, je me suis renseigné, il n'y a pas de souci. Et puis, de la scène en général. Donc, c'est un peu un mélange de parcours et d'opinion, ce qui est assez cool et qui, je pense, suffit à faire un petit peu le tour. On prend le temps de le faire et c'est aussi pour ça qu'on aime bien. J'ai par mes amis et associés de la société Gozulting, il m'a dit, euh, euh, il faut que tu arrêtes d'être un gros con qui démonte tout le monde, et il faut que tu sois le, le, le, le carnage des boomers. Ok. Voilà, voilà donc Frédéric Goh, si tu m'entends, euh, voilà, c'est pour toi. Être, être le carnage des boomers, voilà. c'est une bien belle donc, image. Euh, je, je vais faire de mon mieux. Bah, on, fait, on te fait confiance, il n'y a pas de souci. Même carnage qui était assez timide était passé, c'était bien passé, donc très cool. On va commencer avec le grand classique. Donc Je vais me permettre de te demander, qui es-tu D'où viens-tu donc, euh, quel âge as-tu Et quel a été ton parcours scolaire Alors, donc, euh, Xavier Oswald, j'ai 49 ans, bientôt 50. Je suis dans l'année la, de mes 50 ans. Euh, euh, D'où je viens, bah, je suis né à Paris. J'ai vécu, euh, vécu tout le temps à Paris, sauf pendant, euh, pendant un an que j'ai vécu en Corse et pendant sept ans où euh, j'ai partagé mon temps entre la France, euh, Washington aux états unis et euh, Lima au Pérou. Ok voilà, jusqu'en euh, 2016 Très bien. 2015 ou 2016 2015 février 2015 où je suis rentré à Paris de, du Pérou euh, voilà et mon parcours scolaire est pas un parcours scolaire brillantissime euh, parce que je suis un feignant donc euh, bon, j'ai mon bac euh, j'ai fait du droit euh, je, pas, euh, je traînais les pattes quoi ça, puis la fac euh, quand tu n'es pas, pas… Moi, j'avais besoin d'être encadré. D'accord. Donc, euh, tu vois, tu viens ou tu ne viens pas, personne ne t'embête. Euh, ça, c'est pas bon. ça. pas bon du tout pour moi euh, à l'époque. Donc euh, Après, j'ai fait une école de journalisme. Euh, et mon premier métier était, était journaliste. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Et euh, mmh. bah, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder. Le journalisme dans l'e-sport, c'est souvent un débat que j'ai euh, avec euh, Paul… Euh, de l'équipe. Le grand Paul. Ouais. J'aime ouais. beaucoup, Paul, aussi. Non, il, enfin, bon, voilà. Et voilà, mon parcours. Et puis, très rapidement, en fait, euh, je, voulais, je voulais bosser. Euh, J'ai commencé à bosser quand j'avais euh, 23-24 ans. D'accord, sortie d'école, 23-24, voilà, tout... fin du master. Ouais, je... de toute façon, les, les, les études, c'était pas fait pour moi, donc... Euh... Pour quelqu'un qui ne a... s'était pas fait, il y en a pas beaucoup qui disent... En général, quand moi je j'enseigne des invités et qui me disent « les études, c'est pas fait pour moi », ils sont pas allés à ma cuisine, comme ça. Non, mais euh, je voulais pas. Je Je, pas... je, je m'épanouissais pas, en fait, okay. euh, dans les études. C'est euh... quoi C'est le format, peut-être euh... c'est Non, mais je... je pense que... Je ne sais pas, c'est pas que j'aime beaucoup apprendre, d'ailleurs, c'est un un des, une des choses que, que j'adore aussi dans l'e-sport. Depuis 6 ans, j'ai beaucoup appris, donc j'aime, je suis très curieux, j'aime beaucoup apprendre. Mais je sentais que c'était plus dans le boulot et dans les relations sociales avec les gens que j'allais plus m'épanouir et plus apprendre. D'accord, plus que dans le simple prof qui explique des choses, des concepts qui ne sont pas toujours très vérifiables Alors, je pense que c'était juste le, le, le format scolaire qui n'était pas fait pour moi. D'accord. En tout bien. cas, euh, jusqu'à une certaine limite. Quoi. Super. Et sorti d'école un petit peu comme ça, à 23, 24 ans, euh, ouais. ça, ça a été quoi tes premiers travaux Parce que du coup, tu me dis que tu as 49 ans, je suppose que tu es né du coup en 72. Si ouais. tu as commencé à travailler à 23, 24, tu as ouais. commencé à travailler en 95. Ouais. Tu es rentré dans l'e-sport en 2015, en 95, qu -ce que, de 2015, qu 20 Qu'est-ce ouais. qu qui aurait été fait du coup pendant alors, cette J'ai dernière... bah, bossé en tant que journaliste, Alors ouais. au début pigiste. Et puis, il se trouve qu'en euh, 97, il y a eu l'ouverture euh, du marché des télécoms. D'accord. Et avec l'ouverture du marché des télécoms, il y a plein d'opérateurs télécoms qui se sont créés. Donc, ça a créé un, un appel d'air et il y a eu beaucoup de magazines et de journaux qui se sont créés autour des télécoms, euh, de l'informatique, etc. Donc, j'ai commencé dans la presse professionnelle euh, informatique et télécom euh, après euh, avoir fait un stage à l'équipe. J'ai fait un stage à l'équipe, c'était mon rêve, j'adorais le foot et tout. C'était mon rêve de, de, de devenir journaliste sportif et puis en fait j'ai fait un stage de quoi de trois mois et au bout de trois mois je me suis dit euh, non c'était enfin, pas ton en truc fait, en fait euh, j'avais rien à enfin bon c est, c est, je trouvais que c'était trop euh, c'était trop euh, bah en fait j'avais touché du doigt ma passion ok et en fait j'ai compris que en fait je pouvais pas c'était pas euh, je, n'avait pas l'intérêt pour moi d'en faire d'en faire mon métier ah oui ouais. attends après 50 journalisme et tout aller derrière Alors, faire des chroniques écrire des trucs ouais tout, mais en fait je ça je, je trouvais que c'était pas assez euh, intéressant pour moi en enrichissant pas... voilà euh, euh, donc euh, et donc en 97 bah, j'ai bossé jusqu'en 2000 euh, dans la presse informatique spécialisée euh, pas très sexy Est -ce mais que... intéressant parce que je commençais déjà en fait, ce qui m'intéressait, c'était la partie business, okay. euh, et donc je couvrais en fait euh, euh, tout, tout ce qui se passait dans l'Internet, avec les startups, euh, les levées de fonds, euh, euh, le digital qui commençait, l'Internet pour les entreprises, etc. Oui, la bulle Internet des années 2000. Voilà, donc ça, ça m'intéressait, et du coup… Euh... Mais, gros problème du métier de journaliste, c'est qu'on est observateur, on n'est pas acteur. Et moi, euh, ça me frustrait de ne pas être un acteur. Et donc, je suis passé de l'autre côté. Okay. Donc, en fait, au bout de trois ans, j'ai quitté euh, le monde du journalisme pour euh, créer euh, une entreprise, euh, une start-up euh, dans le monde de l'Internet. Et en fait, mon parcours jusqu'à mon arrivée dans l'e-sport a été une succession de créations de boîtes avec plus ou moins de succès okay. euh, au cours des euh, donc, euh, 15 ans qui m'ont séparé de 2000 à 2015 avec des périodes de galères, hein, euh, et des périodes de succès, des périodes de galères. Euh, euh, je suis un homme moderne, donc j'ai suivi ma femme à l'étranger, parce que c'est elle qui a été mutée aux états unis puis après au Pérou. D'accord. Euh, et voilà, mais j'ai jamais fait le choix de l'argent, j'ai jamais fait le choix de carrière liée à l'argent, j'ai toujours privilégié ma qualité de vie. Euh, et une certaine forme de liberté, ce qui a un coût, hein. euh, la liberté a un coût. L'un dans l'autre, c'est vrai que ce que tu gagnes d'un côté, tu le ouais. perds de l'autre, t'as un peu mais, de liberté, mais tu plus peut-être... Mais que... moi, je m'y retrouve, retrouve comme ça. Voilà ce qui, ce qui m'a guidé. Et puis en 2000, 2015, je suis rentré du Pérou. J'ai bossé pendant, pendant 3-4 mois pour un pote qui avait une start-up mobile. Ouais. Euh, et puis, j'ai rencontré... Quelqu'un que je connaissais, qui était l'ancien euh, directeur marketing et communication du PSG. On a bossé ensemble sur, euh, sur euh, le sport. Et puis moi, j'adorais euh, euh, les jeux vidéo. Je fais partie de la première génération de, de personnes qui ont joué aux jeux vidéo. Euh, J'avais déjà vu euh, l'e-sport en 2000. Euh, j'ai commencé déjà à regarder un peu ce qui se passait. 2005-2006, j'ai regardé parce que j'adore les strike Ménage, Starcraft, des choses comme ça. Ouais, alors moi, j'ai joué à j'ai joué à Counter Strike, hein, mais le 1.6, 1.5. J'ai joué à Doom aussi en réseau euh, en 99. Enfin bon, bref. Euh, et, euh, et en fait, j'avais je je je sentais qu'il se passait quelque chose autour de l'ESport. D'accord. Et je voyais qu'il n'y avait rien en, fait, en source d'information pour traiter en fait, de ce qu'était l'e-sport et ce qu'était le business de l'e-sport. Et du coup, euh, bah, très rapidement, je, je me suis dit comment je peux rentrer dans la chaîne de valeur de l'e-sport. J'ai regardé les différentes opportunités. Alors mon, ma première idée, c'était euh, euh, d'être agent, de joueur. Ok, cohérent, euh, plus 2015-2016. Alors ça voilà, je me suis dit il y a un truc, euh, mais en fait, pff, ça ne m'intéressait pas trop. Puis je... Je ne voyais pas, puisque je ne connaissais personne, donc je ne voyais pas comment c'était possible d'être… Porte ouais. Voilà, donc euh, bon. Et, euh, et après, je me suis dit, mais en fait, je vais faire ce que j'aime et euh, je vais couvrir l'actualité, en fait, business et marketing de l'e-sport. Paradoxalement, c'est là qui a... C'est marrant, c'est que tu es revenu… Je suis revenu, exactement. Parce que tu as commencé. Par là, parce que dans, dans toute ma carrière pré-e-sport, il y a toujours eu une partie contenu euh, décryptage, euh, contenu, que ce soit avec la vidéo, les startups, différentes startups, vidéo, contenu, enfin, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Pourquoi Parce qu'on revient toujours à la curiosité, apprendre, vouloir apprendre des choses, etc. Et du coup, euh, j'ai créé euh, dans l'e-sport en 2016. Un, alors un site web en fait, j'ai pris un WordPress hein, mmh. euh, qui s'appelait eSports Daily News et qui traitait de l'actualité business et marketing de l'eSport. Je faisais en français et en anglais euh, et j'organisais organis, tous les mois euh, des tables rondes autour de l'eSport. eSport et marketing, eSport et médias, eSport et innovation et eSport et sport. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à rencontrer et à faire se rencontrer l'écosystème parce qu'à l'époque, à l'époque, ça fait 6 ans, mais ça fait 20 ans, quoi. 6 hein, e ans d'e-sport, e c'est 20 ans ah, la voilà. À l'époque, j'ai très, euh, très vite réalisé que les gens se connaissaient. Alors, le, il y avait un petit milieu euh, du monde de l'e-sport qui se connaissait, mais ils se rencontraient euh, quasiment jamais ensemble. Et surtout, euh, les médias, l'univers les, du sport, les institutionnels et les marques... Euh, étaient intéressés, mais n'avaient pas de lieu pour se rencontrer. Et très rapidement, et comme la nature a hein, rendu vide, très rapidement, en fait, j'ai réussi avec eSports Daily News à créer, en fait, un petit écosystème. La première euh, table ronde que j'ai organisée tout seul, <coughs> il y avait 80 personnes. C'était euh... déjà très bien. Oui, c'était très bien. <coughs> pardon il que avait pas de la prospection, t'envoyais par mail, des invitations, textes, Oui, en fait, euh, via LinkedIn, euh, les gens que je connaissais, euh, j'invitais, j'appelais. Euh, et puis, il y avait eSports des News, j'avais déjà le, le site web. Euh, enfin, le, le WordPress. Et, euh, et très rapidement, euh, bah, c'était cool, ça a permis de networker. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, euh, en fait, les clubs, euh, Guillaume Merlini de Gamers Origins, Nicolas Morer et Fabien de, de Vitality. D'ailleurs, Fabien, Néo, j'ai une anecdote. En fait, je lui envoie un message sur LinkedIn. et ouais. Il m'a jamais répondu. Et, euh, et Nico, par contre, m'a répondu. Et c'était drôle parce que, euh, après, quand je suis allé chez Vitality, et Fabien s'était excusé en disant « Ah ouais, mais désolé, je ne réponds jamais à LinkedIn ». Et en fait, ça résume en fait, aussi ce qu'était à l'époque l'e-sport. Et, euh, et je ne dirais pas le manque de professionnalisme. Ce n'est pas ça, parce qu'en fait, euh, Fabien, il avait d'autres moyens de contacter les gens et tout. Pas mais mais, mais euh, c'était difficile. En fait, je prends cette anecdote pour montrer que c'était difficile de rencontrer les gens. Oui. Et que du coup, ce que j'ai créé avec euh, les conférences et, et les tables rondes a permis aux gens de se, de se rencontrer, même si je crois que Fabien n'est jamais venu à, à, à une conf d'E-Sports euh, e Non, News. C'est assez marrant parce que tu, tu, tu, tu décris une réalité sur le fait de pouvoir un petit peu se rencontrer, se voir. Il y avait un autre truc aussi, c'est qu'en 2015-2016, c'est vrai que pour les institutions, les marques, les choses, bon, en dehors de quelques entreprises qui pouvaient peut-être faire du conseil ou expliquer des choses, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de news qui ah non, avait... un peu la partie marketing ah non, il... business. Il y avait beaucoup de news sur euh, des transferts de joueurs. Euh, ouais. Mais bon, une marque, elle arrive, elle voit que euh, Cabochard a quitté Vitality, Bon, c'est pas… Euh, non, il... ça parle pas. C'est pas, je... pas vraiment… Et surtout, l'idée, c'était d'expliquer… Euh, mais tu vois, je vais prendre une anecdote qui va faire sourire. Et alors, euh, parce que en fait, tout ça, tout ça, je le dois à… Alors, c'est marrant, les, les hasards de la vie. Hein. Euh, quand on prend, alors, si c'est pour faire des leçons de vieux con aux plus jeunes, il faut euh, parfois il faut avoir de la chance. Bien sûr. Un jour, euh, il y a quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, euh, qui bossait dans le monde du jeu vidéo, euh, et euh, je m'en souviens, c'était un mois de février, mars, je venais de rentrer du Pérou, il pleuvait, et il me donne rendez-vous à 18h à Neuilly. Je me disais, oh mais j'y vais pas faire la déprime et tout, et j'y vais. En fait, j'ai bien fait d'y aller. De parole. Ça, ça a changé ma vie. Pourquoi Parce qu'en fait, il m'a mis en contact avec une personne qui m'a mis en contact avec euh, Clément Lapara, euh, que j'ai rencontré peut-être 15 jours plus tard. Et ça a été le début pour moi de euh, l'aventure dans l'e-sport. Donc c'est vraiment, euh, c'est souvent comme ça en fait. Hein. C'est des petites choses, euh, des petites choses. Et c'est euh, Clément et Fred euh, et Val, euh, qui sont mes associés chez Ultimes, qui m'ont euh, initié à l'e-sport, enfin initié en tout cas, et qui m'ont... Permis de mieux appréhender l'écosystème et de mieux comprendre qui faisait quoi. Et je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que euh, à l'époque, il euh, y avait très très peu de marques qui s'intéressaient à l'e-sport, non endémiques, hein, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas euh, du monde de, de l'informatique ou des jeux vidéo. Ouais, c'est pas du milieu. Ouais. Et il y en avait très très peu. Et, euh, et elles ne comprenaient pas. D'ailleurs, souvent, aujourd'hui, elles comprennent toujours… Enfin, il y en a beaucoup qui ne comprennent toujours pas, ou en tout cas, à qui il faut vraiment expliquer. Ça arrive petit à petit en 2022, c'est un peu mieux. Mais non, vrai. mais ça va mieux. Mais, mais, euh, mais le problème, c'est euh, euh, tout l'écosystème, en fait, qui, de, de la communication, du marketing, des agences de pub, des agences de conseil, qui ne comprennent pas vraiment l'e-sport euh, et qui donnent parfois, euh, voire souvent, de mauvais conseils, en fait. Bref, voilà. On va en discuter de ça, ouais. avec plaisir, il n'y a pas de souci. Petite question, juste avant qu'on parle plus précisément des e-sports daily news, ensuite bien entendu de Vitality et d'autres choses. Au milieu de ton parcours, tu dis que tu as lancé beaucoup d'entreprises, mm. des réussites, des non-réussites. Il y a quoi un petit peu comme exemple de ce que tu as pu lancer, qui a pu fonctionner, qui a pu peut-être pas peu moins fonctionner Ce qui a très bien fonctionné, c'est la première entreprise que j'ai créée, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'EBG, l'Electronic Business Group, qui est en fait un... Qui est un, un un réseau en fait euh, d'influence et euh, business sur le marketing et le digital, qu'on okay, a créé en fin 99, longtemps, mais qui existe toujours, qui marche super bien et, euh, et en fait, j'ai transporté ce que j'avais fait à l'EBG euh, en 2000, euh, 15 ans plus tard avec eSports et News, j'ai fait exactement la même chose. – Dans un autre secteur. – Plus petit, plus, mais exactement la même chose. Et euh, après, euh, j'ai alors après, en 2000, au milieu des années 2000, euh, j'ai rejoint euh, une boîte qui s'appelait Jingle, okay. euh, qui était deux ingénieurs de Centrale Lyon, euh, qui avaient euh, créé en fait, euh, mais on était trop en avance, qui avaient créé en fait euh, une solution basée sur la technologie de peer-to-peer euh, afin de euh, couper les coûts de bande passante et d'améliorer la qualité. Donc, il faut se remettre en arrière. Euh, alors, les années, qui, années 2000, ceux, les mecs, il voilà. y en a, ça ne va pas pour, vous parler ce qui ceux, est dit, mais c'est du vrai. Hein. Non, mais pour ceux qui, qui, qui s'en souviennent, euh, en fait, tu sur le site de l'équipe, tu voulais regarder une vidéo, il n'y en avait pas beaucoup, et quand tu voulais regarder une vidéo, ça chargeait, euh, c'était de l'enfer. C'est-à-dire que tu… Alors, en plus, ça allait chercher de la pub sur le serveur de pub, donc laisse tomber, il te fallait un quart d'heure avant que ta vidéo… Et donc, il n'y avait pas vraiment de sous Et ça coûtait très cher, en fait, au, au site web. La bande passante coûtait très, très cher. Et donc, en fait, euh, ils avaient euh, créé euh, un petit software que tu devais télécharger, euh, qui était un, comme un player, okay. basé sur la technologie de peer-to-peer. -peer. Alors, le peer-to-peer, c'est qu'au lieu d'aller télécharger sur le serveur euh, ou le prestataire du monde, t'hébergeaient tous les gens qui avaient euh, le petit lecteur, hébergeaient eux-mêmes la vidéo et la partageaient. Donc, ça multipliait... Euh, le débit et ça coûtait rien, puisqu'en fait c'était ta bande passante qui fournissait. Okay. Bref, sauf que euh, ben voilà, 2006-2007, on était trop en avance et les gens n'étaient pas prêts, les gens ne comprenaient pas, mais en gros, euh, euh, on avait à l'époque, ils, ils étaient vraiment visionnaires, ils avaient la, la vision de Netflix, euh, euh, de MyCanal, on est allé voir Canal pour justement euh, implémenter en fait, notre techno. Dans leur player, à l'époque, ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, ils avaient une box et tout. Ouais. Mais c'était trop tôt, les gens comprenaient pas, euh, c'était trop tôt. Mais c'est vrai, ça, ça c'est assez intéressant le côté un peu trop tôt, parce que des gens peuvent bon. ne pas comprendre, mais quand tu arrives des fois trop vite dans un marché, non, est pas bon. quand ah. celui-ci n'est pas mature, pas prêt, ou quand tu es arrivé trop tôt dans plein de trucs, mmh. bah, tu bon. t'arrives peut-être pas au bon moment et tu pas celui qui va en plus le profiter. Ne serait-ce qu'un exemple qui est pas exactement de la même veine, d'accord mais euh, les joueurs pro d'il y a 15 ans, euh, les créateurs de contenu en 2009. Mmh. Euh, c'est les mecs qui étaient là, peut-être un peu trop tôt, et qui, s'ils avaient pu être là X années plus tard, ils auraient pu profiter bien plus de leur savoir-faire, de leur idée, de leur Déjà, quand tu crées une boîte et que tu es tout seul sur le marché, c'est pas bon. Non. Parfois, tu n'as pas la lucidité, tu dis, mais attends, mais ce que je propose, c'est génial. Mais en fait, si tu es le seul à le proposer, c'est que tu n'as pas de comparaison, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas Donc voilà, bon bref. Voilà, et puis après j'ai créé une boîte euh, au Pérou euh, enfin euh, et quand j'étais aux États-Unis je bossais pour justement Jingle depuis les US super voilà on va je parler vais. du Pérou un petit peu après, etc. Ah je suis très content qu'on ah ouais, en discute, ouais, ouais, je, je, je, je connais un petit peu ce pays, ah. J'y suis jamais allé mais je connais parce ah. que j'ai lu un petit peu, okay. et, euh, et c'était intéressant donc je te demanderai une confirmation juste okay. après, il n'y a pas de souci. Euh, donc du coup tu arrives dans l'eSport un peu avec eSport Daily News, ouais. un site mm. qui parle un petit peu comme tu nous le disais, euh, de tout ce qui est business de l'eSport, euh, mm. ça s'en permet de sensibiliser, ça permet également d'avoir, et je le sais, des lectures pour les gens dans le marketing, les marques mm. ils aiment bien, ils ont, ils ont 30-40 mm. ans, ils aiment bien un petit peu des choses qui, voilà, des langages, des explications qui leur permettent de, de foncer plus que les jeunes que, les jeunes de 20 ans, 25 ans là, qui sont hyperactifs et qui débitent et, très très vite. Alors surtout, moi ce que j'adorais, c'est que euh, je pouvais dire ce que je pensais. Voilà, euh, ça te permettait je, également de Et je n'avais euh, pas, de, pas de contraintes. <rire> Magnifique. Et donc tu écrivais toi-même un, un peu, etc. et c'est ouais. un peu de cette manière que… Bah, J'étais tout seul. Hein, donc euh... Ok, il n'y avait personne d'autre <rire> Non. D'accord. Enfin, après, j'ai pris un stagiaire, mais, euh, mais voilà. Vous avez quand même une bonne base un petit peu ça, ça, ça, ça, Il a fonctionné le site Non, non, ça fonctionnait. Ouais. Les, les conférences, les tables rondes fonctionnaient super bien, euh, euh, mais ce n'était pas rentable. Enfin, je ne mmh. gagnais pas d'argent. Enfin, c'était compliqué. Mais, euh, mais ça m'a permis aussi, euh, derrière, de faire beaucoup de conseils euh, auprès de marques, euh, d'investisseurs, euh, de clubs. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré euh, chez Vitality, puisque j'ai rencontré euh, Nico. D'accord. D'ailleurs, il euh, y, a, y, a, y a trois personnes, que, alors que je venais d'arriver, qui ont accepté de me rencontrer, alors que je ne connaissais ces personne. Euh, c'est Nicolas Morer, Vitality, euh, Raoul Leibel, de Webedia, euh, qui à l'époque était euh, Bank Bank Management. Le grand Raoul. Ouais, Bert et Bertrand Amar. Que j'ai rencontré. Ça euh, va, as aussi. pas rencontré n'importe qui, je me permets. Non, non, non, non mais. mais euh, <rire> et euh, qui d'autre, très rapidement Voilà, en gros, c'est un peu tout, mais. Et, et je l'oublie pas. J'oublie pas, j'en ai déjà discuté avec Raoul, que j'aime beaucoup, euh, euh, qui, qui avait pris du temps, euh, voilà, et puis euh, qui, qui m'avait aidé, alors que. Voilà, il n'y avait rien à y gagner, particulièrement. En 2017, tu arrives chez Vitality, du coup, euh, via, ouais. je pense, euh, ta rencontré avec Nicolas. Comment ça se passe Quel est le rôle qu'on t'attribue Qu'est-ce que tu étais alors, amené à faire là-bas Alors en fait, on, à l'époque, Vitality, c'est deux personnes et demie. Il euh, y a Nico, Fabien et, euh, et Michael euh, Pingouin, euh, qui est euh, le CM. Alors je dis et demi parce qu'en fait, il était, euh, il était dans sa Bretagne natale. Et euh, quand on commence à travailler ensemble, moi je bosse euh, en externe et je, je, je réfléchis à comment je peux leur amener du sponsoring, euh, bénéficier de mon réseau. Et donc, on commence à travailler comme ça. Et au moment où la, la boîte se structure, il y a aussi euh, le besoin de faire une levée de fonds. Ouais, ce que j'allais dire. Tu arrives au milieu de levées de fonds de 2016. J'arrive avant, première, en fait. J'arrive avant. Euh, et, euh, et Nico me demande, de, et Fabien hein, me disent « OK, bah, on, tu vas gérer euh, la partie business et, euh, et la levée de fonds ». Moi, j'avais déjà euh, dans mes boîtes précédentes euh, procédé à levée de fonds. Je connaissais les investes etc. Et donc, euh, avec Nicolas, on, on constitue, en fait, euh, premier tour de table d'investisseurs. Euh, donc ça, c'est fin 2017. OK. Euh, et euh, sponsoring. OK. Euh, et à ce moment-là, on recrute aussi, on commence à se structurer. Euh, tu faisais pas on tu est es à es Station dit... F. OK. Bah, J'étais en charge de toute la partie business. Tu faisais, euh, des, dossiers, tu faisais des dossiers, vous envoyiez à des marques, des rencontres. Alors en des fait, c'est comme... ça, ouais, ça. On, on faisait des prêts, on structurait. Euh... Alors il y avait Jason aussi qui nous a rejoint très rapidement. On... Dans l'équipe, on, on s'occupait euh, du dev, du sponsoring, le merch, les relations avec les sponsors, euh, amener, des... amener du sponsoring, euh... enfin, un peu tout, quoi. Il y avait aussi le moment où euh, on fait partie de euh, FEU, la ligue H1Z1. Ouais. Donc en fait, on postule entre guillemets euh, euh, sur la ligue. Euh, et puis, il y a le gros morceau qui arrive, le passage en LEC. Ouais. Et donc, euh, euh, on, on sélectionne une agence qui va nous aider pour monter le dossier en fait, d'application de LEC. Euh, et on travaille tout de suite sur la deuxième levée de fonds qui a, qui a lieu en 2018. En okay. fait. Mais qui permet à Vitality de passer ouais, dans un autre… Euh... Voilà, de lever l'argent nécessaire pour rejoindre le LEC. Bien sûr. Après, franchement, c'est super intéressant. Pour ceux qui nous écoutent un petit peu comme ça, ça se passe comment une levée de fonds, un tour de table, ah. comme tu viens de nous le décrire alors, ça se passe. Il n'y a, pas a, pas a pas de règles spécifiques mais il y a plusieurs manières, il y a plusieurs manières de, de voir les choses. Alors déjà, la première était différente de la deuxième, puisque la première levée de fonds, je la gère tout seul avec Nico. Et en fait, c'est via du, mon réseau perso et, et le réseau à droite à gauche. Et on arrive à constituer un pool d'investisseurs. Okay. Et donc, on présente voilà, le projet… Euh, on fait des beaux tableurs Excel, euh, on montre pourquoi euh, on a besoin de cet argent. Hein, parce que bon, il justi faut justifier des Bien investissements. Sûr. Genre, vous nous donnez tel, mais derrière, on voilà. fait ça, ça, ça, voilà. on recrute de temps en temps, on développe voilà. de cette et manière. Et puis, on discute sur une valorisation de la société, combien vaut la société. Donc, on a besoin de tant d'argent, et donc, on te donne en échange une partie du capital de la société. Okay. Et puis, euh, pour des levées de fonds qui sont plus importante, souvent tu fais appel à un intermédiaire, une banque d'affaires ou un leveur de fonds qui va t'ouvrir lui aussi son réseau, souvent parce qu'il va t'ouvrir aussi un réseau à l'international, qu'il va aussi gérer en fait la relation avec des potentiels investisseurs qu'il a lui en portefeuille, et c'était le cas pour la deuxième levée de fonds par exemple de Vitality, mais c'est le cas aussi pour, pour la plupart des levées de fonds aujourd'hui. Bien sûr. C'est assez intéressant, ça, de pouvoir en discuter un petit peu comme ça, genre, tiens, ça va se passer comme ça, tout mmh. ça. Surtout de pouvoir aller présenter des choses à l'époque où, bon, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, on en discutera après, mais où l'e-sport était encore aussi un peu un gouffre à pognon. quoi Alors, oui, mais euh... alors je ne peux, peux, euh... peux pas tout dévoiler, parce qu'en plus, je ne suis Normal. plus chez Vitality. Donc, je ne voilà, je... Je peux, peux pas le dire, mais... Euh... Quand tu présentes, en fait, un dossier d'investissement, forcément, tu vas présenter un modèle économique qui, à un moment ou un autre, est censé t'amener à l'équilibre financier. Et souvent, en fait, les gens s'extasient sur des levées de fonds, mais quand tu as plusieurs levées de fonds successives, il faut se poser les vraies questions. C'est pourquoi tu as besoin de relever beaucoup d'argent alors que tu en as déjà levé Ça veut dire que tu perds beaucoup d'argent. À la limite, ce n'est pas très grave de perdre beaucoup d'argent si, à un moment ou à un autre, ça t'amène à quelque chose ça. qui va t'amener sur une, une, sur une position dominante sur ton marché, qui va t'ouvrir des perspectives, etc. Le problème des, des clubs e sport qui sont euh, quasiment tous déficitaires, euh, il est différent, en fait. Euh, il est différent. Enfin, par exemple, euh, la situation de TSM n'est pas la même que celle de euh, Team Liquid. Non et n'est pas la même que G2, n'est pas la même que Vitality. Et n'a pas la même que Timo Plon, quoi. Ouais, mais Timo… Ouais, mais alors moi, j'ai je, je, je, pris des gros clubs. Ah, as pris que… des gros, bien sûr. Ouais, j'ai pris, pris des gros, en fait, le parallèle. Quand tu dis ça, c'était pour dire que non, euh, mais, ouais, chacun a son niveau. Mais même, peu... tu vois, sur les gros, ils ont chacun une histoire. Par exemple, Tim Liquid est détenu euh, en majorité par, Pardon, par Disney, ouais. tu vois. Donc, Disney, ils s'en foutent, en fait. Tim Liquid peut perdre euh, 30 millions de dollars par an peu importe. C'est une goutte d'eau et c'est stratégique en fait pour, le, pour Disney. Et c'est le cas en fait, ça c'est un, une des choses en fait, euh, euh, c'est pour ça que je disais, je reviens sur ce que je disais au début, j'adore apprendre toujours, on apprend, on apprend. Par exemple, tout le monde se dit mais Overwatch League, les mecs sont stupides, ils ont mis 20 millions de dollars, voire plus, dans une ligue qui est morte, le jeu est mort, machin, etc. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, euh, alors je parle pour les États-Unis, ouais, mais c'est pareil pour, pour l'Asie du Sud-Est. Euh, aux États-Unis, c'est que des milliardaires, milliardaires du monde du sport qui ont mis de l'argent. Et pour eux, 20 millions, mais c'est même 30, 40, 50, c'est rien en fait. C'est rien par rapport à la prise de position stratégique, par rapport à ce qu'ils peuvent développer, par rapport à tous les projets derrière. Souvent aux États-Unis, tu ne peux pas décorréler le sport de l'immobilier. Hein, tu vois, il y a une grosse polémique en ce moment sur un nouveau, sur un nouveau stade de foot. Je ne sais plus lequel c'est, j'ai oublié, mais un nouveau stade de football américain euh, qui, en gros, est quasiment financé par les impôts locaux. Okay. Donc les mecs se font construire un stade, etc. Avec les deniers publics. Avec les deniers publics et tout. Bon, bref, tout ça pour te dire que les enjeux sont, vont bien au-delà, en fait, du club e-sport en lui-même. Okay. Euh, en France, c'est un peu différent. En Europe, c'est un peu différent. Et ce qui explique qu'il y a une pression plus forte aussi. Euh, sur les propriétaires de clubs qui, après, euh, tu vois, les premières levées de fonds, elles ont eu lieu 2016-2017. Donc on arrive à des cycles où les investisseurs viennent toquer à la porte en disant « bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années-là ». Euh, donc les situations sont plus compliquées, plus, plus délicates, bien. et c'est pour ça également que euh, faire entrer un investisseur dans ta société, ce n'est pas anodin. Ta vie, elle change as quelqu'un qui va posséder 20, 30, 40, 50 de ta boîte. Parfois, tu peux même perdre la majorité. Des, des fois, un droit euh, de vote au conseil d'administration. Ah ben non, mais ça, c'est pas. Parfois, c'est sûr un mec qui met toujours, qui met 20 patates dans la boîte, euh, il veut avoir euh, des sièges au conseil d'administration, euh, décider, euh, en tout cas, euh, être consulté et décider. Donc, ça change en fait ta vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise parce qu'il y a quelqu'un, et c'est normal, il y a quelqu'un qui a parié sur toi, qui a investi beaucoup de son argent ou un petit peu. Peu importe, il a mis de l'argent et donc il attend des résultats. Normal, normal, très intéressant. Oh, du coup, au fur et à mesure de Vitaity, tu développes ça, tu commences le business, tout ça, machin. Bon, Vitaity commence à prendre en ampleur, hein. Vous avez, mm -hmm. ça a été accepté en LEC, tout ouais. ça. Donc, euh, on va dire qu'à ce niveau-là, ça a été réussi. Ouais. Pourtant, au bout d'un an et demi, ce qui est quand même relativement court, un an et demi, peut-être mm -hmm. un peu moins de deux ans, tu quittes pour ouais. cette fois, et tu parlais d'Asie du Sud-Est un petit peu, va ouais. bah, découvrir également ce port là parce que tu rejoins OG derrière. Ouais. Euh, en fait, je, je l'ai dit à Nico et à, et à Fabien, je sens, on, on venait de boucler la deuxième levée de fonds, et je sens que pour moi, euh, j'ai apporté tout ce que je. Enfin, j'ai pas, pas apporté tout ce que. Tu peux toujours faire plus, évidemment, mais j'ai beaucoup donné pendant les 18 mois où je suis resté. Euh, on a fait passer la boîte, et je, je dis on, hein, parce que c'est pas moi tout seul, évidemment. Ce ah, serait stupide de de dire ça, donc c'est pas vrai, mais on a fait croître la boîte, beaucoup de nouveaux sponsors, du développement, Ligue, le LEC, etc. – Des projets. – Je sens, je, je sens que, euh, que je suis au maximum, enfin, c'est pas que je suis au maximum, mais je sens que c'est le moment de tourner la page. – Ok. Euh, – Et se présente, euh, juste après que je sois parti, euh, je rencontre en fait… Euh, il y a vraiment des choses que je ne peux pas dire. J'ai failli le dire, mais je ne peux pas le dire. Pas mais en fait. gros, euh, euh, je, rencontre, en fait, je rencontre un mec euh, au hasard euh, d'une conférence sur l'e-sport, euh, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Seb, okay. et qui est euh, coach euh, euh, sur Dota, joueur et coach sur Dota. Le fameux Seb. Voilà, chez OG, OG sports Et je me dis, mais putain, mais ce mec est trop fort. Et je me dis... Euh, et... Et j'ai en face de moi un ancien joueur, parce qu'à l'époque il est coach, mais qui, qui, est, qui est brillant, enfin, tu vois, qui est vraiment intelligent. C'est quoi, ça qui... fait à mesure de vos discussions que tu commences à. Non, comprendre non, non, non. Que... Je, en fait, il fait une conférence et je l'entends parler, j'écoute, j'étais dans la salle. Euh, je me dis, euh, mais attends, c'est incroyable. Et je me dis, euh, je me dis quelque chose que je devrais pas dire, que je ne peux pas dire, parce que ça incrimine une autre personne, donc je ne peux pas le dire. Mais je me dis, en tout cas, euh, super. Donc, et puis on discute, euh, on papote, machin, moi je lui explique euh, ce que je fais, euh, voilà, c et, puis, euh, et puis il me recontacte et il me dit « écoute, euh, on... aujourd'hui on est une équipe okay. sur Dota, euh, voilà, on est cinq joueurs, mais on veut euh, se transformer en club et on, mmh. on aime bien avec euh, Johan, donc Nothel, on aime bien ce que, ce que tu as fait chez Vitality et on voudrait euh, en discuter avec toi ». Pour structurer un peu la chose, et ouais, passer d'un simple, euh, simple roster Alors, de 5 mecs avec un, un, un ah, club. un club. Ouais. Une marque, un club et tout. Et donc on discute, et, et ils me proposent de m'associer avec eux et d'un nouveau départ. Enfin, la situation était compliquée avec l'ancien. Euh, enfin, pff, bref. Et euh, je leur dis, bah, OK, go. Et donc euh, on crée euh, la nouvelle structure OJ Esports, euh, donc une société de droit danois, euh, mais on s'installe à Paris. Okay. Parce qu'il oui, y a une majorité de Français. En fait, il bah, y a Seb. Euh, et, puis, euh, et donc, on recrute euh, 3-4 personnes en France et, on, et, on, et, on, et on développe OG. Euh, et à l'époque, euh, bah, il voilà, y, y a quoi Il y a Red Bull, qui, euh, qui est le sponsor euh, principal. Euh, et en 6-8 mois, euh, on, on explose les revenus de la boîte euh, on fait rentrer plein de nouveaux sponsors. Euh, euh, Red Bull, Steam Series, BMW. Euh, c'est dingo euh, Si suis moi de faire ça, à partir d'une du... bah, en fait, simple équipe d'OTA, non, non, voilà. c'est déjà non, énorme mais... une bonne équipe, fait... équipe d'OTA. Mais... Ouais, ouais, ils sont champions du monde, ils deviennent double champions du voilà. monde, ils ont une fanbase de malades, euh, ils, ont, euh, ils ont un REACH en Asie que aucune équipe, aucun club western a. C'est grâce à DOTA Ah oui, grâce à DOTA. Ça, ah. Mais aucun club aujourd'hui euh, n'a le REACH d'OG en Asie du Sud-Est. Je, je m'en rends même pas compte. Et le pire, okay. et, et ça j'ai manqué à mes devoirs, j'étais pas conscient que OG c'était à ce point français. Alors, bon, bien sûr, as dit que c'est une société droit danois, ouais. mais je veux dire que c'était géré par Alors, des Français un peu comme ça. jusqu'à ce que je parte, la société était détenue en majorité par des Français. J'en étais je, vraiment non. pas conscient euh, hum. à ce point. Après, tu sais, je savais que OG a toujours eu euh, le côté français, avec Seb, hum. NBK plus tard sur CS, des trucs, ouais. mais j'étais pas conscient. Ouais. Et donc chez OG, en fait je je fais je fais ce que j'ai fait chez Vitality avec plus de de pouvoir en tout cas avec plus de d'importance parce qu'il y a pas Nico enfin il n'y a pas de il y a pas de Nico qui est le CEO et Fabien qui sont les quoi des ouais, plus de possibilités parce que ils étaient joueurs et donc voilà il a, euh, et on, on se développe sur CS:GO comme tu l'as dit on crée un roster on rentre sur Blast moi je fais le, le, le, qui est donc une ligue sur CS. Là, on développe les revenus euh, et, et, et ils deviennent double champion du monde et, et, ouais, et c'est super. Et, euh, et en fait, euh, bon, mais en fait ça c'est la version la version positive et puis la version négative c'est que évidemment dans les boîtes tout c'est pas pas c'est pas c'est pas tout bleu et il euh, y a un nouveau CEO qui est recruté. Moi à l'époque, euh, euh, je suis pas d'accord avec. Euh, avec ce recrutement, euh, et bon, ne pas être d'accord avec le nouveau CEO, c'est pas une bonne idée. C'est un petit peu chaud, effectivement, ne voilà. pas être d'accord avec le nouveau CEO. Avec, avec le, le nouveau PDG, voilà, quoi. parce que quand il arrive, évidemment, euh, voilà, ligne, il m'avait en ligne de mire, et voilà, les choses euh, se passent pas bien, euh, se passent pas bien. Euh, et moi, je suis pas un politique, donc euh, j'ai pas de temps à perdre à faire de la politique, donc euh, dans une boîte, donc euh, je pars. Euh, quand lui arrive, toi tu quittes ça a mis six mois quoi okay. histoire que la, la, la, la situation pourrisse bien et euh, et euh, et voilà et je pars je pars en décembre 2020 ouais. et puis en plus tu vois il y avait le covid et tout c'était compliqué on n'était plus ensemble c'était vraiment une, une période difficile, ouais, difficile. en ligne les vues ouais, ouais, tu ne peux pas parler c'est chiant enfin c'est c'est c'est pas la même chose bref et puis là, je me dis, bon, bah, les clubs, c'est fini pour moi, quoi. C'est trop crevant. Ça y est, expérience Vitality, expérience OG. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Un club, c'est génial parce que tu es au milieu de tout, mais vraiment de tout hein. les agents, les joueurs, les marques, les sponsors, les institutionnels. Euh, les ligues, les éditeurs, euh, les médias, les gens, enfin, tout, vraiment, tu, et tu concentres tout. Tu un panel de non, 10 acteurs différents. Tu mais... concentres tout, en fait. Tu es vraiment au cœur de tout, et puis tu génères la passion. Et j'oublie euh, en plus avec les fans, ce que moi j'adore, euh, euh, moi ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup. Et du coup, euh, je me dis non, mais là, c'est fini pour moi. Et euh, je me dis, euh, bah, je vais aller euh, bosser avec mes potes avec qui j'ai créé Gozulting euh, avant même, parce que j'ai oublié. mais. Euh, avant même de, de rentrer chez Vitality, en fait, je crée Gozultine. On va reparler de des front. frérots de Gozultine, okay. je les aime beaucoup, il n'y okay. a pas de souci, c'est prévu. Même Victor moi je les aime tous. Ah, okay. voilà. J'avais une petite question, d'ailleurs, avant qu'on enchaîne ah, sur OG et tout, après je Carmine, parce que c'est super intéressant. Quand tu quittes Vitality, bon c'est une structure française, même si à l'époque elle avait également de, de la fanbase un peu mmh. anglophone et tout. Là, tu arrives sur du coup, un projet, on en ouais. parlait OG. Complètement international. Complètement international. Oui. Beaucoup Asie du Sud-Est, Dota, oui. ensuite CSGO, ouais. donc tu nous as parlé un peu du, du, euh, du pedigree. Moi je vais te poser une question, quelles ont été bon, d'une part les différences avec Vitality quand tu as développé ceci et également en tant que du côté marketing, un hein, peu ouais. vendre la chose, quel a été le poids de la différence donc dans la gestion d'une fanbase un peu plus internationale ouais. au niveau marketing, au niveau d'aller voir des grosses marques et de pouvoir Alors, tu vois, bon, revendiquer des choses bon, Europe, Asie, ouais. USA. Alors c'est plus dur et plus facile à la fois. Euh, déjà c'est ce que je cherchais parce que moi j'ai beaucoup bossé à l'international <rire> Ça m'excitait beaucoup de, de passer d'un acteur euh, franco-français à, euh, à l'Inter. Euh, et alors, c'est plus facile euh, parce que, en fait, le reach de OG était monstrueux. Enfin, sans commune mesure avec euh, celui de Vitality euh, euh, en Asie, aux États-Unis. Enfin, notre deuxième source de, de fans, c'était aux États-Unis, tu vois. Euh, en Asie, j'en parle même pas. Enfin, moi, j'ai des années. Enfin, il faut quand même se rendre compte que, à l'époque, donc 2017, 2017, 2018, euh, quand les joueurs d'OG euh, vont en Asie du Sud-Est pour tourner, pour euh, pour jouer les majors, ouais. ils sont escortés par la police sont escortés par des convois de police, tu vois, okay. euh, dans les bagnoles, euh, avec les gyrophares et tout. Enfin, c'est des émeutes, quoi les gens font des queues, enfin, c'est des, des stars, mais vraiment, des, des super stars. Ce dont, parfois, on se rend pas compte, en fait, en, en Europe. Euh, en Europe Notamment parce que Dota 2 n'était pas très développé, ouais. malheureusement, Non, mais alors. même dans l'e-sport, tu vois, euh, bon, euh, je pense que, <rire> on n'a jamais fait le test, mais euh, je pense que Reckless, il peut se promener à Paris, okay. évidemment qu'il va être arrêté. Bon, alors, il ne faut pas faire le test avec Kamel et Prime. Là, c'est l'enfer. Kamel, tu ne peux pas faire 5 mètres avec lui. Euh, c'est autre voilà. chose. Mais, mais, un peu pas, mais en Asie, c'est. Voilà. Donc, du coup, c'est plus facile parce qu'il y a un reach global et que donc, tu peux monétiser plus facilement, tu peux trouver plus facilement des sponsors. C'est plus difficile parce que, euh, en fait, les sponsors, c'est à l'inter. Et donc, il faut aller négocier non plus avec. Euh, les budgets marketing français par exemple mais il faut les budgets européens voire mondiaux le cheminement est plus long euh, voilà. au-delà du fait qu'il euh, faut après bon, moi j'étais un peu enfin, je n'étais pas vraiment rouillé en anglais mais, euh, mais après tu passes euh, je suis passé de euh, 80% de mon temps en français 20% en anglais ah, à 80% en anglais 20% en français ce qui n'est pas un problème et ce qui est plutôt cool euh, moi j'aime beaucoup mais, mais le, défi, le défi il était plus dans euh, euh, le, le, des interlocuteurs qui sont complètement à l'inter. Par exemple, tu vois, quand on a signé avec SteelSeries euh, chez euh, Auger, bah, le patron de SteelSeries esport est en Australie. OK. Voilà. Exemple. Tu vois, où, quand il faut faire les calls euh, euh, avec Microsoft à Seattle, dans, sur la côte ouest des États-Unis, enfin, etc., etc. OK. Mais par contre, c'était super excitant parce que... Parce que euh, parce que OG, quoi, double champion du monde, tu vois, on, on gagne le double titre au champion du monde, la hype elle est phénoménale. Euh, on, crée des, on, on arrive à signer des, des deals, tu vois, avec BM, euh, avec Red Bull, euh, deals qui sont, qui sont euh, hyper prestigieux, tu vois. Ramener ah, oui. BM, euh, BM, euh, tu vois, tu vas à Munich, euh, tu vas négocier avec le HQ, euh, avec Seb, on y va en mission commando, on rencontre les mecs à, à Munich. Euh, euh, ils nous adorent, euh, ils nous disent « euh, Ah maintenant, non, mais on n'avait pas prévu Dota, on avait prévu euh, cinq, que, que des clubs League of Legends. » Et euh, en fait, à interne, en interne chez BM, il y a un mec qui leur a dit euh, « Non mais les gars, euh, c'est OG qu'il faut signer. »« Ok, lol, c'est super, G2, Fnatic, super, mais signez OG quoi, pour le marché asiatique. » Et donc, euh, et, donc euh, et voilà. Et en termes de, de, de toi, par exemple, en, en exemple concret, quand mm -hmm. tu euh, vendais des deals un petit peu comme ça, Comment est-ce que tu arrivais à structurer ce que vous donniez, entre guillemets, ouais. en échange C'est-à-dire euh, apparition maillot, euh, ouais. contenu, poste, okay. ça se passe comment un petit peu euh, tout ça Alors en fait, il y a un travail en amont euh, qui est fait, euh, où tu déjà tu, tu dois positionner les valeurs de ton club. C'est quoi ton club en fait L'ADN de Vitality, c'est pas le même que celui de la CACORP, c'est pas le même que celui de LDLC. Et ce n'est pas le même que celui de haut plomb. Tu vois, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes valeurs et pas la même, tu ne vends pas la même chose. D'accord. Okay Ça, c'est le premier truc. Une fois que tu as déterminé quelles sont tes valeurs, comment tu veux positionner ton club bah, En fait, tu crées ton offre marketing, tu crées tes packages de sponsoring. Donc, tu crées des packages où il y a une présence sur le maillot, le logo, et puis euh, tu crées des packages où il n'y a pas de présence sur le maillot. Pourquoi Parce que c'est des budgets qui sont un peu différents. Première chose. Après, tu vas décider du pricing. Combien tu vends ton emplacement sur le maillot. Euh, et ça ne suffit pas. Dans ton, quand tu crées ton package de droits, il y a le logo sur le maillot, il y a le contenu, il y a les activations, il y a le nombre de postes. Ça. Alors, tu crées tous des, paquets, des packages. Un, un ensemble, et surtout, le plus important, avant toute chose, c'est d'écouter ton interlocuteur. Une de mes chances... Je suis arrivé dans l'e-sport, c'est que j'avais déjà de la bouteille, j'étais déjà expérimenté par rapport à beaucoup de jeunes, en fait, ce qui être un défaut, hein, mais qui manquaient d'expérience et qui n'avaient pas mon expérience et, et mon relationnel avec des directions de marketing, avec des directions de communication. Et le plus important, c'est de comprendre ce qu'attend la marque en face, okay. pourquoi elle vient dans l'e-sport. Donc avant, en fait, de te vendre, déjà, écoute. Et après, tu adaptes. Parce que euh, bah chez CACORP, euh, Orange ne vient pas pour les mêmes raisons que euh, Rhinoshield ouais. ou Michelin. Okay. Ils n'attendent ouais. pas la même chose. Donc en fait, tu dois toi, proposer, tu dois les séduire. Tu dois proposer quelque chose qui réponde à leur enjeu. Okay. Ce ne sont pas les mêmes. Et C'est super important du coup de pouvoir passer ce temps oui. et ben avoir cette, on va oui. dire, cette pédagogie, d'écouter leur enjeu, mmh. de comprendre comment ils fonctionnent. Il faut que tu saches toi déjà ce que tu as à proposer et que tu saches l'adapter. C'est ça le plus important. Si tu ne euh, peux pas signer Orange, il faut se rendre compte de ce que c'est que de signer un accord de sponsoring avec Orange. Tu vois. Orange, euh, c'est C'est des mois et des mois de discussion. Euh, je ne parle même pas de la négociation sur le contrat. Euh, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Très, ça, ça implique énormément de choses. Donc, il faut, euh, et eux, ils font des deals euh, avec l'équipe de France de foot, avec le PSG... Euh, avec l'OM, enfin, avec Roland Garros, enfin tu vois, ils, ils ont l'habitude. Tu peux pas arriver juste à fleur au fusil, salut les gars, sport c'est cool. Enfin, ça marche pas comme ça, n'est pas possible. En tout cas, c'est des sponsors, euh, du coup, endémiques, non endémiques. Mais, mais même je... non endémiques, enfin, moi, le, le... là-dessus, je... oui, mais je considère mes relations avec euh, Rhinoshield, qui sont les coques de téléphone, qui a un deal, qui n'est un... pas un deal financier important, et avec Orange, la nature de mes relations sont exactement les mêmes. Bien je le considère exactement de la même façon. Évidemment, je ne donne pas le même, le même, euh, les mêmes contreparties, je n'y accorde pas le même temps, évidemment, c'est mentir que de dire ça, mais je leur donne euh, le même sérieux, le, le même sérieux le même, la même écoute, la même en fait, attention, il faut, c'est hyper important. Je parlais surtout en termes d'enjeux. Quand ah tu bah les enjeux pour les comprendre, ah bah, tu, tu, tu, tu perds des Rhino, endémiques ah, tu perds <rire> c'est moins embêtant que de perdre Orange. C'est vrai, c'est vrai, c'est ah, drôle. Bah, du coup, quand tu arrives décembre un petit peu 2020, euh, comme ça, où du coup tu quittes OG, comme tu nous disais, euh, pour pourtant très peu de temps après, alors que tu disais ah ouais, moi les clubs, c'est fini, c'est fini, c'est bon, ah. bah, tu termines euh, à la Carmine, du ouais. coup. Qui, euh, depuis quelques mois en plus, venait de lancer un truc euh, relativement sympa. Quoi. Ouais. Bah en fait, j'avais euh, vaguement vu, euh, mais de très loin en fait, euh, la CACORP. J'avais entendu parler, mais notamment parce que je participais aux émissions euh, de l'équipe. Oui, c'est intéressant euh, ça. L'équipe e-sport. Et donc, euh, j'avais. Euh, voilà. Mais je ne suivais pas du tout la scène française e-sport euh, e et encore moins de League of Legends. Même si à l'époque, avec Fabien, on avait lancé l'équipe Académie. Euh, euh, mais voilà, je, je, en plus, j'étais à fond sur Dota, donc euh, voilà, lol, je ne regardais pas trop. Euh, et un jour, euh, on me contacte et on me dit il ouais, euh, y a Camel et Prime et tout, et Cotey, voilà, ils voudraient te rencontrer et tout. Ok. Puis du coup, je discute avec mes associés de Gozu, je leur dis vous en pensez quoi, les gars Ah, oh, mais vas-y, fonce ah Vas-y, euh, la CACORP, ça va être big, et tout, et tout. OK. C'est eux qui sont venus vers toi. Ouais, c'est eux qui viennent me voir. Et donc, je vais les voir, euh, je, je m'en souviens encore, je vais les voir, bon, ça fait un an, hein, un peu plus, je pense, euh, mois de mai, ouais, ça, ah fait non, un demi. Plus, ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Ça doit être en mars, février-mars. Et, euh, et je vais les voir euh, à Saint en Seine-Saint-Denis et tout. Je les rencontre. Et en fait, euh, il m'a fallu trois minutes, ce que je dis tout le temps. <rire> il m'a fallu trois minutes pour être convaincu parce que… C'est rapide. C'est rapide parce que ce que j'avais connu, j'avais connu chez Vitality euh, des, euh, des entrepreneurs, euh, mais qui ne venaient pas euh, du monde de l'entreprise, euh, qui étaient passionnés et qui avaient créé, euh, qui avaient créé un club. Euh, chez OG, j'avais rencontré des joueurs, Des joueurs, voilà. en fait. Et là, je rencontre des businessmen. Je rencontre euh, donc Kamel et, et Amine, euh, Kameto et Prime. Et avec eux, je rencontre, euh, en plus, leurs bras droits respectifs, euh, Soulé et Kotei. Ouais. Et en fait, ce dont je me rencontre, c'est que euh, non seulement en fait, ils gèrent leur business, ils savent gérer leur business euh, de streamer ou euh, de carrière pour Prime avec sa ligne de vêtements et tout. Et en plus de ça, ils sont hyper bien entourés. C'est-à-dire, euh, côté, je ne le connaissais pas, alors vraiment pas, euh, il saoulait non plus. Et donc, je découvre que, en fait, la k la Carmine Corp, le succès, ce n'est pas un hasard. C'est ce que je dis, euh, je l'ai déjà dit, euh, c'est n'est pas, euh, vas-y, on a créé un club, on a créé une équipe, et euh, vas-y, c'est parti. Euh, c'est le truc qui m'énerve le plus quand on dit, ah euh, ouais, mais c'est des influenceurs. Non, mais non, mais non, non, non, non. C'est des mecs qui savent, qui ont, une, depuis le début, ils ont un projet, ils ont une stratégie, et ils l'exécutent. Il l'exécute parfaitement bien. Et le fait qu'aujourd'hui, la Carmine Corp soit une marque aussi puissante en si peu de temps et qu'elle a balayé en fait, tout en France et est devenu le leader incontesté, incontestable en, fait, en France, ce n'est pas un hasard. Euh, C'est tout le travail qui a été fait, qui a été pensé en termes de stratégie. Et, et du coup, quand on se rend compte il y a un an, un peu plus d'un an, en fait, je le comprends en deux, trois minutes. Donc, en fait, en bout de deux, trois minutes, j'avais... En fait, je change. Enfin, pas que je change d'avis, mais je parce que je m'étais pas dit non, j'y vais pas. Je m'étais dit bon, pourquoi pas. Euh, c'est que y tu vas, déjà. Qu y avait déjà une curiosité. De non, mais d'abord. Oui, mais ça me coûte rien, euh, tu vois, de prendre deux heures, trois heures de mon temps. Euh, c'est pas un problème. Mais surtout, je, je le plus important en fait pour moi, c'est avec qui je vais travailler, avec qui je vais m'associer. Je vais m'associer parce que je peux pas passer euh, 12, 14 heures de ma journée euh, à travailler. Euh, pour des gens ou avec des gens auxquels je ne crois pas, ou tu vois, j'ai autre chose à, à admettre, je autre chose, tu vois. Et donc, et, et surtout, quand je les rencontre, euh, en fait, tout, toutes mes idées euh, et toute mon expérience, toute l'expérience que j'ai accumulée depuis 4 à 5 ans. C'est un peu clubs, dans ton prime limite au moment où tu bah, es, hein, Ouais, <rire> je, ça fait quand même 4-5 ans, en fait, que je, je, je bosse à la fois pour un club euh, français qui s'est développé à l'international et puis pour un, un gros club international, un des plus gros, parce que OEG, c'est un des plus gros, euh, avec euh, voilà, beaucoup d'expérience avec les éditeurs, avec les ligues, avec les joueurs, les agents, les équipes, les clubs, bon, bref. Et en fait, toutes les idées que j'ai, je me rends compte que soit ils les ont déjà eues, soit ils sont OK Ok. pour y aller. Donc, euh, <rire> donc voilà. Et après un an et demi à l'heure actuelle, avant de nous parler peut-être un petit peu plus de derrière comment tu as développé la chose, comment tu décrirais le fonctionnement du club à l'heure actuelle alors, euh, chaotique. <rire> Après un an et demi, j'aurais attendu que tu me dises ah, c'est carré, on a ça, on a ça. Chaotique, parce que c'est l'e-sport. Mais chaotique, mais. Euh, euh, chaotique, mais efficace. Euh, mais rien n'est parfait. Enfin, tu peux pas croître à une telle vitesse. Bien sûr. Sans, euh, sans que ce soit. Euh, sans, euh, Entre guillemets, c'est des plumes, quoi. Ah ouais, sans, sans, euh, ça ne peut pas être parfait, c'est impossible. Euh, et ça peut pas être. Enfin, euh, il faut voir que. Euh, on a recruté Reckless en trois jours. Enfin, euh, euh, c'est des enjeux qui sont euh, phénoménaux, tu vois, pour un club comme nous. Bien sûr. Euh, donc il y a, y, a, y a plein de batailles à mener de front. T'as euh, le sponsoring, le marketing, la communication, s'installer dans des nouveaux bureaux, faut trouver des bureaux. Faut, euh, t'as une pression. Nous, on est en, on, je rappelle, parce que je vois parfois de trucs, je vois des trucs, pas trucs parfois qui me font rigoler du style, ouais, mais c'est Camel qui finance le club, ouais, machin. Non, non, non. évidemment, au début, il l'a financé, mais euh, au tout début. Oui, oui, euh, bah, ça, ça au tout début, compte. ça se fait sur son Oui, au tout début, on est deux, tu vois. Mais aujourd'hui, on est, euh, on est indépendant financièrement, c'est-à-dire que si la Carmine Corp ne gagne pas d'argent, perd de l'argent, bah on est mort. Enfin, tu vois, dans six mois, on est mort. Donc, donc il y a une grosse pression aussi de résultats sur sur les sponsors, sur sur faire les choses très bien. Mais euh, mais euh, mais oui, c'est chaotique, mais c'est normal que ce soit chaotique. Et au début quand tu arrives du coup euh, un petit peu, euh, donc c'est ce que j'ai vu, euh, directeur général affilié au marketing, voilà, ouais. j'ai vu. Ouais, c'est des titres euh, qui ne veulent pas dire grand-chose. Voilà, c'est un peu pour peu, mais bon voilà, c'est des titres. Après, y a des, y a les, les... il faut savoir qu'il euh, y, y a des statuts, par exemple aujourd'hui, je, si je suis directeur général de la CACORP, c'est un mandat social, c pas être salarié, Bien sûr. et ça a des implications qui sont différentes, donc non. Moi, je ne suis pas un, un, un dirigeant exécutif du club. Il euh, y a Kamel, il y a Prime, il y a Soulé, il y a Coteil. Normal, ce sont aussi les actionnaires du club, donc très bien. Euh, moi, je, je, je m'en fous un peu des titres. Euh, ce, que je, ce qui compte le plus pour moi, c'est de faire avancer le club, ouais. euh, de, de faire en sorte que notre accélération, elle soit euh, linéaire et qu'on puisse être euh, scalable, comme on dit dans le business. C'est-à-dire que dans six mois, dans un an, on puisse euh, exploser et que les process qu'on essaye de mettre en place avec Souley euh, soient respectés qu soient, euh, euh, et que l'équipe, surtout, qu'on a constituée au sein du club, avec les recrutements, soit mise dans les meilleures conditions okay. pour progresser, grandir et être efficace. Et que les choses puissent se faire. C'est ça le plus important. Parce que, enfin pour moi en tout cas. Parce que derrière, un club c'est une entreprise, il y a plein de choses. Enfin, le quotidien d'un club, comme le quotidien d'une boîte, c'est de faire tourner. Et, euh, et c'est pas que de regarder les matchs LOL ou les scrims, ce que j'adore faire, hein, mais, euh, mais voilà. Quand t'es arrivé là-bas, ça a été quoi les premières choses que t'as fait Du coup, t'as commencé à déblayer Sponsor recruter Sponsor, sponsor. C'est mais... bon, marrant pendant une période, j'ai l'impression que toutes les trois semaines, il y avait une conférence ouais. de presse avec une annonce, <rire> un sponsor, des trucs. En fait, le, le, le, ma première mission, c'était d'évaluer l'existant, ce qu'on avait en termes de revenus et de partenaires. Donc à l'époque, il y avait Choupa Choups et MSI. Ouais. Et puis, il y avait Red Bull en partenaire, donc en sponsor, il y avait Choupa Shoups et MSI. Et puis, en partenaire, il y avait Red Bull. Et donc, c'était de voir, en fait, où on voulait aller. On a déterminé ensemble les objectifs. Il a fallu construire aussi les outils marketing, de penser, en fait, la stratégie et l'offre sponsoring. Et puis, d'aller d'aller chercher des partenaires et Donc. quand et quand devant ces partenaires alors bien sûr tu l'avais un petit peu connu chez OG bon cette fois c'était à nouveau un peu plus en francophone arrivé avec euh, cette je vais l'appeler comme ça cette puissance de feu qu'est la fanbase et du coup les riches et les audiences absolument monstrueux que produisent la Carmine bah, en fait c'était alors en plus ça a pris de l'ampleur euh, depuis un an mais euh, quand moi j'arrive officiellement on a fait euh, back to back, euh, ah, back ou ouais, on back, a quoi. fait back to back des EU Masters Non, j'y suis déjà, en fait, quand on gagne les EU Masters pour la deuxième fois. Mais, euh... attends. Non, oui, quand j'arrive, pardon, on, est, euh, on vient de gagner les EU Masters. D'accord. Je ne suis pas encore… Alors, je commence déjà à bosser dans l'ombre, parce que je ne suis pas annoncé officiellement, mais, mais voilà. Donc, je... Et en fait, à l'époque, on bat le record au mois de mai, de la... il y a un an, on bat le record de viewership e-sport en France, avec 300... plus de 300 000 sur OTP, etc. Monstrueux. Donc les chiffres sont là, euh, et c'est important. Parce que qu'est-ce que tu vends, en fait, euh, à des partenaires bah, Tu vends une audience, tu vends la qualité d'une audience, tu vends du quantitatif et du qualitatif, tu vends euh, du reach de l et euh, du qualitatif, bah, de l'engagement, euh, euh, et puis une cible qui est 15-35, que toutes les marques s'arrachent. Donc c'est donc facile, enfin c'est plus facile euh, que euh, de vendre euh, du sponsoring sur d'autres clubs euh, de LFL. Euh, mais il ne faut pas croire que tu signes des partenaires en 15 jours, euh, euh, même si euh, je l'ai fait. Mais. Euh, <rire> mais euh, c'est pas que ça. Mais c'est pas que ça, quoi. C'est pas, pas que ça, en fait. Et c'est très compliqué. Et surtout, euh, ce que je dis euh, à l'époque euh, à Souley et à Coteil, c'est qu'il va falloir recruter très vite. Parce que, euh, il faut des parce que, bras. Il faut parce que je, ce que je suis en train de ramener, en fait, on ne pourra pas le gérer euh, comme ça. Et donc dès euh, dès le mois de juin, en fait, je commence déjà à, à chercher en fait qui je vais euh, intégrer dans l'équipe. Ok. À partir de et ça s'est fait à partir de la rentrée en fait. Euh, C'est là où de, vous avez commencé à avoir. On a recruté, on a recruté pour euh, pour assurer, pour assurer euh, le sponsoring, le marketing, la communication, la gestion des euh, la gestion euh, des partenaires, la relation aussi avec le community management. Il enfin, y, y a énormément de choses enfin, à mettre tout, en place. Ouais. Ouais, C'est beaucoup de... C'est quoi un petit peu ta vision à l'heure actuelle sur le, le développement de votre, un peu, votre business model J'ai vu par exemple, donc, de votre, et bien sûr du, du business model un peu e-sport aussi en général, j'avais vu dans une interview tu avais parlé d'un truc très intéressant, c'était que le fait qu'à l'heure actuelle, tu disais que la plupart des clubs devaient assumer tous les coûts. Euh, ouais. de, de, de l'e-sport et qu'un plus gros partage des revenus de l'écosystème notamment via les éditeurs serait peut-être légitime et quand j'entends ça, bon, ça me fait penser par exemple au droit TV tu vois, ouais. droit TV qu'on peut avoir alors, euh, par exemple dans le sport classique ouais. alors, non mais c'est amusant parce que euh, les premières levées de fonds euh, des clubs en 2017 2016, 2017, 2018 euh, pour justifier il y avait deux, manien, deux moyens pardon, de justifier la valorisation, la valeur du club, il y avait un euh, le fait que tu aies un slot franchisé, donc c'est un asset que tu as, que tu ne peux pas perdre, je possède un slot en LEC, il a une valeur. Je prends l'exemple de Schalke 04 qui avait donc acheté son slot 8,5 millions d'euros et qui revend qu l'a revendu euh, 27,5 millions d'euros. Ce qui est marrant parce que quand tu regardes la fenêtre des revenus transferts compris de Schalke 04, la vente du slot de LEC, c'est le troisième transfert. <rire> il y a deux joueurs, et puis après, il y a le stade de l'EC, et puis après, c'est d'autres joueurs, tu vois. Okay. Donc, euh, c'est donc un asset, c'est quelque chose que tu possèdes, ah, et qui valorise, en fait, ton club. Et puis, la deuxième chose, c'était les projections d'audience, et donc, l'arrivée, la, euh, à un moment ou à un autre, des droits médias. Bah, depuis, on en est revenu, parce qu'en fait, il y a zéro droit médias ou très peu de droits médias dans l'e-sport. Pourquoi bah, Parce que Twitch est dans une position dans le monde occidental, de monopole quasiment absolu, et donc Twitch, en fait, n'a aucune raison de payer des droits pour quelque chose qui, de toute façon, se retrouve sur sa plateforme. Parce qu'il n'y aurait pas de force ou d'intérêt d'aller faire voilà. ailleurs Parce que dire. Facebook Live a lamentablement foiré, parce que YouTube Live, bon, ça marche, mais n'est pas aujourd'hui une, une plateforme concurrente significative à Twitch. Et contrairement à ce que tu peux observer en Asie, où tu as plusieurs plateformes, notamment en Chine ou en Asie du Sud-Est, où où voilà, qui se battent en fait, pour avoir l'exclusivité des droits. Donc il n'y a pas bon, il y a peu de revenus médias dans l'e-sport. Donc en fait, les clubs, aujourd'hui, ils vivent notamment du sponsoring, du merchandising et d'autres projets qui viendront un jour ou l'autre. Donc en fait, le problème, si j'entends bien, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, bien entendu, l'éditeur a également sa euh, part dedans, mais il y a beaucoup de clubs qui génèrent de l'intérêt, qui font du storytelling, qui ont des fanbases, qui ramènent de l'audience. Mm -hmm. Mais parmi tout ça, en dehors du fait de vendre à leur manière, pour leurs sponsors, des trucs comme ça, eh ben, elles ne récupèrent pas une part du gâteau de ces médias ou de ce que cette audience génère. En fait, je l'ai dit, euh, dit dans une émission précédente, mais Riot n'a Qu'une seule chose à faire pour changer totalement la donne de la rentabilité des clubs qui sont euh, puissants sur son jeu. C'est quoi bah, Créer des skins aux couleurs des clubs. Et ils le font pas. C'est vrai que ça pourrait un petit peu changer la donne. Ah, mais non mais complètement. Ça changerait complètement la donne parce que si tu veux comme sur CS:GO où tu achètes tes, les, les packages et tout et tout, bah ça changerait complètement la donne pour des clubs qui ont fait un boulot euh, marketing euh, qui les récompense. C'est-à-dire enfin, marketing et de storytelling et de, de liens forts avec, euh, avec ses fans. Imagine si aujourd'hui tu pouvais acheter des skins de la K-Corp sur League of Legends. C'est réservé qu'aux champions du monde. Non mais parce qu'ils le décident, tu vois. Bien sûr. Mais, voilà. Donc le slot, on elle le sait, on pourrait l'avoir facilement. C'est vrai que ça serait... Enfin, un facilement, peu un coup. ça ne suffirait pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça créerait des conditions... Beaucoup plus positive Beaucoup plus favorable ouais. Et favorable au club C'est ouf quand même Parce qu'en fait Tu veux moi qui viens aussi Beaucoup du monde du sport J'imagine genre Imaginez genre Un club de Ligue 1 Sans les droits TV ouais. Alors que les droits TV ah bah, C'est euh, 40 et 70% Des revenus de. C'est euh, l'alpha et l'oméga ouais, de, de, euh, ouais. de ce que touchent les clubs tu ouais, c'est ça C'est ouf un coup, Et donc du y y a un... coup Il n'y a, a pas de droit Il n'y a pas de droit Et puis tu n'as pas de skin Donc en fait euh, Voilà C'est compliqué pour beaucoup de clubs, c'est très, très compliqué. Nous, on est une exception et on... Alors, j'allais dire, on a de la chance. Non, on n'a pas de la chance, mais euh... parce que c'est pas de la chance. Mais, euh... mais c'est très compliqué. Et est-ce que tu penses que le développement euh, dans, dans, dans l'e-sport ou au niveau des clubs, etc., ou même pour Carmine, est-ce que le développement, par une levée de fonds, c'est une nécessité Non, ça dépend de ce que tu veux faire. Euh, on pourrait très bien... Carmine Corp pourrait très bien... Euh... Euh, ne pas aller en LEC et vivre euh, sur son marché franco-français avec la LFL. Il y aurait moins de hype, il y aurait moins de storytelling probablement, mais euh, tu, peux te développer, tu peux te développer. Le fait qu'on qu veuille aller en LEC, ce qui est pas fait, ce qui est une ambition affichée depuis le début, euh, t'oblige, en raison en fait, de la valeur aujourd'hui d'un slot de LEC, une valeur qui, a été déterminée, qui est déterminée aujourd'hui par une transaction, puisqu'il y a deux valeurs hein, sur le LEC. Il y a les 8,5 millions d'euros de 2018, qui, de, de l'entrée. Et puis, pour évaluer la valeur d'un slot aujourd'hui, bah, c'est la transaction euh, de BDS avec Chalke's 04 27,5 millions d'euros. Oui, c'est qui accepte de le vendre et en plus ah, la seule transaction. Il y la transaction qui fixe la valeur. Et puis, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que euh, le LEC existe depuis 4 ans maintenant, si je trompe pas ouais. de Je crois que c'est 2018, hein, janvier 2018. Et les clubs, sont... il y a toujours 10 clubs. Donc c'est un, un club fermé. Pour le coup, c'est un club très restreint. Il y a un nombre de clubs très restreint. Et forcément, ça fait de facto la rareté créer la valeur. 27,5, c'est énorme. Oui, donc sans compter qu'après, il y a les investissements. Il faut aller à Berlin, il euh, faut bah, constituer une équipe, il faut rehausser les salaires, faut... voilà. <rire> tout donc, devient plus cher. Alors bon, nous, on a la chance d'avoir une… <rire> Aujourd'hui, que as pas... enfin, si demain on est en LEC, tu n'as pas un joueur qui ne veut pas venir chez nous, hein. mmh. que les choses soient claires. C'est à, à, à 2000%. À force du LEC, plus en plus. Il euh... n'y a pas un joueur qu'on ne peut pas recruter. Après, c'est une question de moyens. Mais, euh... En termes de volonté, oui. Ah, c'est beau ça. On, on parlait également de revenus et moi, il y avait un autre plan qui m'intéressait sur ça. Euh, C'était le côté euh, forcément billetterie. tu vois. Mmh. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'e-sport, il a pas vraiment de revenus de billetterie. Les, les clubs n'accueillent que peu tu vois, les fans au sein d'un complexe pour pouvoir recevoir euh, bah, les recevoir et créer des choses, des expériences. Est-ce que la, les K-Corp Experience, c'est un peu l'équivalent d'un stade Est-ce que c'est un petit peu l'équivalent d'une volonté de ça, dans le fond Alors, euh... Oui et non. Les K la KCorp corp Experience, le, le, le concept, c'est pour aller au-delà de l'e-sport et évidemment aller au-delà de League of Legends. L'idée, c'est de créer en fait un événement euh, qui soit la fête de la Carmine Corp quoi, et qui permette d'aller encore une fois au-delà de ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, que ce soit sur le KCX euh, du 26 juillet dernier au Palais des Congrès ou que ce soit sur le KCX Showmatch. Euh, de, janvier. De, de janvier au carrousel du Louvre, euh, on a perdu de l'argent sur les deux événements. Des événements qui ne sont pas rentables. Euh, faire ça des événements, produire, ça, coûte, de... ça coûte très très cher. Il faut, faut se rendre compte que c est, c est, c est, tout coûte cher. Le lieu, la scénographie, parce qu'en en fait... La, la, la volonté euh, je ne peux pas m'empêcher en même temps de regarder l'arrivée il la n'y a pas de problème euh, quand, quand le matin j'ai besoin d'un petit coup de boost je me repasse cette vidéo euh, <rire> ça me donne le smile pour toute la journée euh, le, le, la, la, la volonté euh, de Prime euh, sur les KCX notamment c'est de faire toujours mieux d'accord et donc on ne peut pas on ne veut pas et on ne peut pas faire un événement cheap, et donc ça coûte très cher. Ouais, quand tu ne veux pas et faire du cheap, ça coûte voilà. très cher. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui nous ont reproché euh, d'avoir mis les places à 40 euros à l'époque euh, sur le KCX1 euh, au Palais des congrès, mais en fait, euh, les places étaient entre 20 et 50 euros, si je pas de 25 et 50 euros, je ne sais plus, 30, 30, bon bref, mais même avec ça, on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, et, euh, et le ticketing euh, ne, ne, paye, ne, couvre ne, pas. ne couvre pas. Euh, donc, euh, pour, pour revenir à ce que tu, ce que tu demandais, la volonté, ce n'est pas vraiment de faire un stade, parce qu'en plus de ça, on ne peut pas héberger un match. Euh, on ne peut pas avoir les deux équipes non. Euh, au sein de la salle. Alors, euh, on touche aux limites, en fait, de l'e-sport, parce que les discussions, euh, et je comprends le point de vue, hein, les discussions, par exemple, avec l'LFL, quand, quand on demande si on peut avoir les deux équipes parce qu'on veut proposer la meilleure expérience pour nos, pour nos fans. Tu oui, ce serait super intéressant si chaque semaine de LFL, voilà. vous aviez votre propre salle, un petit plateau de des deux voilà. équipes qui viennent en vrai pour jouer ce match. Ce... L'un dans l'autre, ça créerait un truc voilà. un peu… Mais ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on se substitue à la LFL puisqu'on devient organisateur de notre match. Et c'est là où, en fait, la dif... il y a la différence avec le sport. Tu comprends Ah, d'accord. Eh oui. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, ouais. c'est juste avoir nos joueurs. Ouais. Sauf quand c'est un show match, ce qu'on a fait contre Coy, où là, c'était en dehors du, du champ, du champ ouais. officiel. Et là, on a fait... Mais il a fallu demander, et ce qui est normal, une autorisation spéciale euh, à Riot via euh, la LFL. Pour pouvoir organiser euh, ça. Pour pouvoir organiser, qui nous donne, ok, vous pouvez le faire, etc. Donc en fait, euh, c'est hum. dommage quand même. Ah oui, ah bah ça oui, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Et si vous aviez une salle dans Paris où chaque semaine, pendant voilà. tout le split de la LFL, euh, les deux équipes qui voilà. viendraient, euh... Bah non, c'est pas possible. Euh, mais la LFL le fait, avec les LFL Days, euh, ils le font bien, enfin, l'expérience à Nice <rire> était plutôt sympa. Mais c'est pas grave, on fait, on fait les choses avec les contraintes euh, qui sont imposées, qui sont légitimes, euh, et on organise les choses un peu différemment. Et euh, et peut-être qu'un jour, on aura notre arène avec nos fans pour proposer, mais pas seulement du League of Legends, mais d'autres jeux, d'autres expériences, d'autres trucs. vrai games, programme. Voilà, d'autres concepts sympas. Au oh cool. Je suis sûr qu'on va y arriver. Au, au sein d'un club, un peu la, la gestion des temps forts et de réussite sportive sont, entre guillemets, un peu faciles. Voilà, parce que tout va mmh. bien, tout roule, tout va dans le même mmh. sens. À l'inverse, comment est-ce qu'on passe la gestion des moments plus compliqués Je euh, pas te dire, ça. Ok, pas de soucis. Bah, on n'a pas de moments compliqués la CACOP. Ah bah <rire> Vous allez me dire par exemple. Non mais. Euh, relativement, oui, les évitations LFL. Non mais. Les évitations en LFL. Plus compliqués. Non, non mais. C'est hyper. Non mais c'est une vraie question. Et, euh, et en fait, tu ne peux pas t'empêcher d'être touché quand, quand, quand tu perds, en fait. Même pour la partie business, euh, bah, c'est pas bon parce que tu. Enfin, c'est pas bon. Ça ne change rien, hein. enfin, en termes de dynamique globale, Bien sûr. sur la Carmen Corp, qu'on ait qu perdu ou qu'on n'ait pas gagné, si tu veux, le titre Vous de champion de de split, oui. de, sur le split. Tu vois, si on avait fini euh, 9e et que aux Masters, euh, on s'était fait éliminer en play-in ou, euh, ou en phase de groupe, oui, ce serait embêtant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais, mais est-ce est que ça change les fondamentaux du club et le fait que euh, les gens nous suivent euh, Qu'ils adhèrent à ce qu'on veut faire. Non. Mais, moi, j'aime pas quand on perd. Ça me rend fou. Logique. Et heureusement que vous ne voyez pas mes conférences WhatsApp. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais, en même temps, c'est ce qui est génial dans un club. En fait, c'est les émotions que ça te procure, y compris quand tu es à l'intérieur. Et c'est parfois aussi, les joueurs ne le ressentent pas forcément. Enfin, ne. ne euh, je pense que les joueurs euh, le ressentent en fait au sein de la CACORP. parce qu'il y a un engouement et un soutien incroyable. Sakan le dit tout le temps, Cabot aussi, Reckless. enfin tous les joueurs en fait le sentent. Donc, et ça leur met une pression supplémentaire. Hein, le, le, euh, les, les... C'est plus dur euh, de jouer euh, pour la CACORP que pour jouer pour un autre club. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus dur. La pression est pas la même. Euh, euh, voilà, mais. Euh, normal. Et pour nous, le staff, la pression n'est pas la même. Pour mes équipes, la pression n'est pas la même. Mais il faut toujours essayer de faire mieux. Et en même temps, c'est ce que je dis, on a la chance en fait, d'être dans un club aussi performant et aussi intéressant que la Carmine Corp. Et c'est à nous de... À nous de faire au mieux, mais parfois euh, c'est compliqué. Hein. Quand, donc, quand c'est moins bien niveau marketing, c'est ce que tu dis, genre ça change pas grand chose. Résultat, que, je oui, veux dire. Ouais, c'est moins bien niveau résultat. Ouais, donc, quand ça va un peu moins bien, bon, <coughs> ça change pas grand chose. Puis après, au niveau du sportif, entre guillemets, là, ils essayent de mettre en sorte, enfin, ils essayent de faire en, en sorte que ça aille mieux, peut-être en travaillant différemment, peut-être en changeant des choses. Je peux pas te répondre à ça. C'est normal. c'est pas... vrai que je ne pas. pas hein. Tu pas dans ton champ d'action, donc c'est normal. Ce n'est pas mon truc. Pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai mes idées, mais, euh, mais elles ne sont pas pertinentes. Pas de souci. Pour vous, à quel point la signature de Reckless a représenté une opportunité Tu nous as dit tout à l'heure que mm -hmm. ça, ça, ça fait en trois jours. Il euh, bon, y a pas mal de montants qui ont fuité, etc. donc C'était une, mm -hmm. une, une, une opération, on va dire, qui, qui a coûté mm -hmm. pour une décision. Mm -hmm. Big pour un club jeune. À quel point ça représentait une opportunité, tant au niveau sportif que, que marketing, je dirais Et à ton niveau, euh, dans ton champ d'action, qu'est-ce qu'une superstar comme lui a concrètement apporté bah, Alors, pour les plus jeunes, désolé, je vais prendre une référence. Euh, L'OM et Bernard Tapie et Maradona. Mmh. Et Bernard Tapie avait dit à l'époque, euh, 40 millions de francs. Hein. Pour Maradona, c'est cadeau. Paraclès, c'est cadeau. Quel que soit le prix, c'est cadeau. Pour, je vais expliquer pour pour plein de raisons. Euh, la première, c'est pour ce qu'il apporte en fait, au club euh, sur le plan sportif. Parce que les gens se disent, moi, je connais rien, hein, enfin, pas grand-chose, même si ça fait quand même six ans que je suis un peu lol. Donc, euh, mais les gens disent, oui, oui, mais machin, il est meilleur, oui. Mais, mais en fait, ce n'est pas que les stats. En fait. Un joueur dans un collectif, ce n'est pas que les stats. C'est la première chose. Donc, c'est ce qu'il apporte en, fait, en termes sportifs. Deuxièmement, c'est ce qu'il apporte en termes de rayonnement, marketing, et de positionnement du club sur la carte de l'e-sport. Le recrutement de Reckless a été un big bang dans euh, l'univers euh, de League of Legends et de l'e-sport. Euh, et ça a complètement occulté d'autres annonces de clubs dans l'e-sport, l'avenue de Reckless. Premièrement. Deuxièmement, ça a montré, enfin troisièmement, ça a aussi montré, pour ceux qui en doutaient encore, l'ambition affichée de la Carmen Corp. Et ça a montré aussi l'attractivité du club. Avec il vient à la Carmen Corp, il ne vient pas pour l'argent. Il gagne moins à la K-Corp que ce qu'il gagnait chez G2. Euh, il vient euh, parce que qu'il est intrigué, curieux et attiré par ce qui se passe au sein du club, ouais. autour du club. Ça, c'est hyper important. Et enfin, euh, bah, sur les opportunités business... Sur le rayonnement global, parce qu'il y a ce qui est. Euh, je prends toujours l'exemple euh, des bambous. Pour ceux qui connaissent, un bambou, tu le plantes, il ne se passe rien pendant 8 mois, et pendant 15 jours, il prend 3 mètres de haut. La bah, Cagorp, c'est un peu pareil. C'est ce qu'on plante, et ce qui, à, à terme, dans 6 mois, dans un an, dans 2 se ans. Se fera à partir de là. Se fera à partir de là. C'est créer toutes les conditions en fait, de la réussite. Et Reckless, comme la signature de Cabot, le fait que Cabot refuse d'aller chez Fnatic pour rester au sein de la CACORP, ça, ça a une signification pour lui, ça a aussi une signification pour, pour nous, de la confiance qu'il a dans le projet. D'accord. Euh, voilà, 113 qui signe chez nous alors qu'il avait des, des propositions en LEC, en académie ou en LEC, ça a aussi un impact, ça a aussi une signification. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses. et Rekless fait partie du plan global euh, du développement de la Karmine Corp. En plus, derrière, j'ai pu voir, vous avez pu lancer euh, bah, du coup, euh, des réseaux en anglais, euh, vous avez pu un petit peu internationaliser la mmh. chose, j'ai vu vos, vos, vos threads d'après-match finissent également sur le Reddit, LoL, ouais. euh, plein de trucs. Il y a... Y a, euh, a les... Il enfin, faut quand même se rendre compte que le, le, le LEC fait des sujets sur la K-Corp. Hein? Une ERL qui a une exposition sur le voilà. truc d'au-dessus, c'est quand même C'est mmh. quand même big. Mmh. Eh – C'est intéressant d'entendre de cette manière un petit peu l'arrivée. La – Mais rien n'est… Mais, mais, mais tout est très rapide et ne peut ch bah, pas changer, parce que je pense que les, les, les bases du club sont suffisamment solides aujourd'hui pour qu'on avance euh, quoi qu'il se passe. Mais, euh, mais les, les choses ne sont pas simples, hein, et j'en reviens à, à ce qu'on se disait au tout début sur euh, ma rencontre avec, euh, avec euh, Kamel Coteil euh, Prime et, et Souley, euh, c'est ce qu'eux on, ce que ont pensé quand ils ont créé le club ensemble au début et ce, que, ce sur quoi nous, on a bossé ensemble depuis un an et la direction qu'on prend et comment on veut y aller. C'est assez intéressant parce que tu avais dit quelque chose dans une interview. Tu avais dit que l'e-sport, c'est un peu le même phénomène que le rock. Les mecs qui ont commencé à écouter ouais. du rock à 20-30 ans, ils n'ont pas, pas arrêté à 50. Oui, je le dis souvent, ça. c'est une des premières... Une des premières un des premiers parallèles que, que j'ai fait sur euh, l'e-sport, c'est comme le rock'n'roll. C'est-à-dire que euh, euh, quand le rock'n'roll est né dans les années 50, bon, bah, c'était des gamins de 15, 16 ans qui écoutaient. Et ils ont grandi avec le rock'n'roll. Le rock'n'roll rock a évolué. Eux, ils ont grandi. Quand, ils, quand ils, avaient, euh, ils écoutaient Elvis Presley, après ils ont écouté les Beatles, après ils ont écouté Led Zepp, après ils ont écouté ACDC, enfin euh, Nirvana, Nirvana, Nirvana les ouais. etc. etc., etc. Bon, bref. Et, et ils ont, le rock a évolué. Eux, ils ont grandi, mais ils n'ont pas, pas arrêté à 40 ans en disant bah, « Tiens, j'arrête d'écouter du rock. » Non, il n'y a pas eu une démobilisation générale voilà. de toute une génération qui avait commencé non. avec Non, bah, pour l'e-sport, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, les, les jeunes qui ont commencé, euh, que ce soit avec euh, la génération Starcraft, CSGO, et puis après Call of, et puis Fortnite, etc., ou euh, LOL, et bien, en fait, ils continuent à grandir et ils continuent à évoluer. Ce qui explique aussi que... Euh, euh, l'âge moyen de nos fans, aujourd'hui, il est plus autour de 20, ouais. 22 ans que 15 ans. C'est ce que j'explique parfois à des marques euh, qui, voilà, un peu moins aujourd'hui, mais il y a deux ans, euh, Fortnite, Fortnite, Fortnite, tu vois. Ils s'imaginaient que l'e-sport, c'était pour les gamins de 12 ans. Euh, ben bah non, pas, pas que, bon, au-delà de au du fait que Fortnite, c'est pas de l'e-sport, euh, mais que, euh, que euh, euh, bah, les gens évoluent, ils grandissent. D'ailleurs, le public de Dota ou de CSGO est beaucoup plus âgé. Bien sûr, en, en côté western. C'est assez intéressant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps dans je ne sais plus quelle émission, je disais, mais avec, en fait, avec l'esport, vu qu'on est un peu là aussi... Bon, bien sûr, il y en avait dans les années 2000-2005. Mmh. Je parle de comment il est maintenant et comment mmh. il va devenir. On va être une des premières générations où je suis sûr qu'il y en a. Ils vont faire découvrir les sports à leurs gamins. Ouais. Ils vont transmettre cette sûr. passion à leurs enfants et que ça va vivre mais, un petit peu comme ça. Mais... Et, et, et tu sais qu'en disant ça, dans une émission, j'ai reçu des témoignages de mecs qui ouais. m'ont dit « Moi, mon ouais, ouais. enfant de 7-8 ans, je vais fais regarder l'image de la Carmine ou de tel... Ouais. Mais je te jure mais... !» et, et je me suis dit « Ah oui, mais en fait, c'est déjà en action mais, !» Mais tu vois, quand il euh, y a... Euh, euh, Turner, la chaîne, euh, la chaîne de télé aux États-Unis, je suis en train de chercher le nom, mais voilà, c'était le du groupe Turner, qui euh, diffusait, qui avait, euh, en 2017 je crois, avait organisé et diffusé euh, un major euh, CSGO ouais. à Atlanta, je ne me souviens plus... Euh, ouais, le Boston. Euh, non, Atlanta, ah, Atlanta. Pas, ah oui, oui, Atlanta, pardon, pardon, j'ai confondu. Euh, ouais. Ça me reviendra, le nom de, le nom de, de la chaîne me reviendra. Et en fait, on ont dit, voilà, mais ils, ils avaient investi beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, la vice-présidente de Turner avait expliqué que son objectif avec l'e-sport, c'était exactement le même qu'avec le football américain. Et que euh, l'e-sport franchirait un cap quand ce sont, euh, il dépassera le cadre des pratiquants. C'est-à-dire que si tu prends le, le au foot, il y a plus de gens qui regardent du foot, qui, qui écoutent qui des joue. émissions de foot, qui ne le jouent. Ben, ça doit être pareil pour l'e-sport. C'est-à-dire qu'il faut sortir du cadre de juste « je suis un joueur de LOL, donc je regarde du LOL ». Et, et c'est pour ça que la production, et si on en revient à nos KC, au KCX, c'est aussi ça. C'est faire vivre aussi une expérience de spectacle, de show, qui va au-delà de l'e-sport et qui touche en fait une communauté d'intérêt une communauté de passion C'est ça le plus important. Et on le ressent tous ceux qui sont venus au KCX, j'espère que tu viendras un jour, ça va être plaisir. Euh, euh, le ressentent en fait ressentent cette énergie ressentent cette passion et ressentent le fait que les fans de la CACORP euh, trouvent dans la CACORP bien plus en fait que du League of Legends c'est là où on a gagné et c'est là où personne ne pourra jamais nous rattraper c'est bien, franchement un truc sur lequel vous êtes en avance et ça c'est assez drôle c'est que par exemple dans, dans, dans le sport classique sur les réseaux il euh, y a des mecs qui sont identifiés tiens lui, il est connu parce que c'est un fan de Marseille et qu'il donne des opinions et il discute. Maintenant, il y a des fans de Cacor qui sont connus juste parce qu'ils sont fans de Cacor. Ouais, après... C'est beau et c'est mauvais, je sais. Non, mais c'est des relais d'opinion, quoi. Après, à eux d'être responsables dans ce qu'ils disent. Carrément. Sans donner... Pardon, je fais écho à l'interview qu'a donnée Kamel pour Rush eSport, qui est un de nos partenaires avec Orange, où justement, il explique en fait à quel point pour lui c'est important euh, que euh, nos ultras, euh, et c'est la majorité d'entre eux, se comportent bien euh, et je pense qu'on peut taunt et on peut être, euh, moi je le suis parfois, agressif, mais toujours dans le respect et sans insulter. D'ailleurs, euh, moi maintenant je bloque tous les mecs qui sont euh, désagréables euh, sur Twitter. Je bloque, j'ai pas de temps à perdre. Ouais, tu casses pas je... la tête. Ouais. Non, je bloque, je m'en fous. Euh, ce que je dis, ça leur plaît pas et ils n'ont pas me suivre. À faire. Donc comme ça, je prends la décision pour eux, c'est plus rapide. Mais c'est hyper important de rester respectueux. Et, et ce que j'explique aussi, c'est que vous ne rendez pas en plus service au club. en Non, ça. pas du si tout. Vous, si vraiment, vous êtes des supporters, vous êtes des ultras et tout, vous pouvez vivre votre passion comme vous le voulez, mais soyez respectueux mmh. n'insultez pas, ça ne sert à ouais. rien. Et, et en plus, souvent... Quand les supporters se rencontrent. On l'a vu à Nice, euh, ou même euh, il y a des supporters de Solari, je sais, qui viennent euh, parfois euh, euh, aux, aux diffusions, aux diffus, enfin, aux, aux événements, euh, aux viewing parties organisées par, par le Blue Wall, euh, l'association des, des supporters, bah, qui se rencontrent entre eux et ça se passe très bien. Donc euh, voilà, tu vas pas te taper euh, bah oui. euh, à quoi ça sert en fait. Si non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que de temps en temps les choses sont prises très à cœur. Moi je me rappelle le, le segment justement dont tu as parlé, où ça avait parlé de réclés sur LEC où derrière ouais. c est, c est des mecs ça a été pris à l'or et tout ce qui était absolument pour moi sur des arguments complètement débiles et c'est vrai que de temps en temps quand ça part trop à cœur enfin quand c'est pris trop à cœur et tout c'est vrai que... ouais mais c'est même pas enfin euh, pour moi c'est même pas euh, pris trop à cœur c'est en fait c'est une c'est une réaction c'est qu'est-ce que il faut avoir du recul limite, non mais vois. ouais il faut avoir aussi du recul sur sa passion c'est-à-dire oui. que qu'est-ce que tu y mets dedans et, et mais bon euh, et, et et en fait à quoi ça sert en fait d'aller insulter ou blesser les gens et tout en fait euh, réfléchis juste sur euh, qui tu veux être dans la vie et ce que tu veux faire. Je sais, ça fait un peu nonneux, mais bisounours, mais euh, voilà. quoi. Sans donner forcément non ou quoi. Mais qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle, vu qu'on est très LFL forcément Alors, Je suis désolé, c'est vrai que je pas trop parlé de Rocket League ou de Trackmania. Ouais. Vous avez d'autres joueurs, etc. Mais je, je parle. Ils sont hyper importants pour nous. Hein. Même y compris stratégiquement, c'est hyper important. Bien entendu. Mais... Sans donner forcément de nom, qu'est-ce qui manque actuellement, à ton avis, à, à l'écosystème, tête LFL ou à certaines équipes LFL, qui, des fois, malgré des moyens, ont un peu du mal de temps en temps à décoller en termes de développement, de fan base, de storytelling, de choses et tout Qu'est-ce que tu penses un petit peu à l'heure actuelle de la Ligue française Et de ses... ah. euh... Comme je dis, sans forcément donner de nom, donc tu peux dire des généralités, euh, tranquille. Le but n'est pas de clasher et de dire « Oh, un c'est nul non. ça. Euh... Bon Déjà, je pense qu'il y a du mieux. Je, je, je, je vais paraître arrogant et donneur de leçons, mais bon, c'est pas grave. Euh, je trouve qu'il y a du mieux, qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits de beaucoup de clubs, en fait, en termes de communication, de marketing, de positionnement de, et de professionnalisation. Euh, après, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, qu'on vit… Alors, je ne dirais pas qu'on vit sur une bulle en LFL, mais la plupart des clubs, en fait, euh, ne gagnent pas d'argent, euh, voire en perdent. Et donc, jusqu'à quand, en fait, ça peut durer. Quoi et c'est à nous, collectivement, euh, c'est notre responsabilité collective des clubs en France, de faire en sorte que l'écosystème soit sain. Euh... Voilà. Après, euh, bah, on a des discussions aussi avec la LFL et avec Webédia. Il y a des énormes progrès qui ont été faits cette année sur le partage... Euh, sur le partage des revenus et, sur, et de faire en sorte que les clubs qui amènent la plus grosse partie de la valeur à la Ligue soient récompensés à la hauteur de ce qu'ils apportent. Il y a le, les diffuseurs aussi, on est dans une situation spéciale parce qu'il y, y a un organisateur, un diffuseur, des clubs, un éditeur donc il y a beaucoup de... beaucoup de parties prenantes. Voilà, il y a beaucoup de parties prenantes. Donc euh, voilà mais OTP fait un super taf euh, et a bien su capitaliser sur, euh, sur ce que nous on a apporté euh, et on le, voit, euh, on le voit avec les audiences même si on se rend compte alors j'ai regardé un petit peu mais même si on se rend compte que en fait la CACORP fait toujours deux à trois fois plus d'audience euh, que les autres euh, même en eu Masters euh, voilà et tant mieux. Euh, voilà, après, euh, ça va être intéressant, je pense, de laisser passer en fait, l'année 2022 pour voir en 2023 euh, ce qui se passera euh, en termes de euh, qui, qui pourra capitaliser et aura capitalisé en fait, sur la puissance de la LFL, okay. et sur la puissance de ce qui se passe. Parce que les médias le voient, parce qu'il y a beaucoup de marques qui le voient. Euh, je, disais, je disais de manière... Provocatrice euh, que la CACORP devrait toucher un pourcentage sur tous les deals qui sont signés par les clubs en LFL. <rire> voilà. Le petit flex. Euh, un petit flex. Euh, non, mais au-delà de ça, euh, nous, on n'a pas. Enfin, euh, si on fait un parallèle avec le foot, euh, c'est toujours, euh, toujours mieux quand il y a de la compétition, quand il y, y a des clubs. Du en, challenge. Du challenge, évidemment. Et euh, que ce soit du challenge sportif ou du challenge marketing, euh, communication, et euh, tout. Là. Et, je pense, et si on prend l'exemple, Vitality, on est évidemment conscient, euh, mais, euh, mais tous les gros clubs euh, en France euh, en sont conscients. Et, et ça tire tout le monde vers le haut, en tout cas, j'espère. Tu penses que du Même coup. Quand euh... je dis ça tire, je dis pas la CACORP tire tout le monde vers le haut. Non, le, non, haut. le tout. Voilà. Et... Non, parce que... non, tu fais bien de préciser. Précise, que... Mais euh, du coup, tu penses qu'entre ce qui s'est passé, le développement l'année 2021, l'année 2022, avec le côté un peu confirmation, tu penses que du coup, c'est en 2023 qu'on va pouvoir voir un peu, tiens. Bah, j'espère. c'est que... de plus en plus mature. Qui est-ce qui en a retiré bah, les fruits Déjà, euh, Zach, euh, l'année 2022 n'est pas terminée. Il y a vrai. des surprises qui vont arriver. Il y a sept mois. Ah, il va y avoir plein de, plein de super surprises. Bientôt. Magnifique. Ça fait super plaisir. plaisir. J'ai une petite question comme ça. Rien à voir avec l'eSport cette fois. Ok, vas-y. Tu as dit que tu avais du coup vécu au Pérou, que tu avais une <rire> relation un peu spéciale avec ce pays, etc. Ouais. Euh, moi, je t'ai dit que j'ai fait un peu des lectures sur le pays, léger, parce que je suis mon jamais. Mon fils est né au Pérou, donc il est péruvien. donc euh... Magnifique, il a la double nationalité. Superbe. Et moi, j'ai toujours lu que c'était un pays euh, du coup magnifique, ouais. euh, qu'il y avait plein de trucs à voir, que c'était une culture superbe. Ouais. Et je voulais m'attarder sur un petit point rapide, et ça, c'est le point gourmet la gastronomie. La gastronomie, voilà. Alors. Parce que du coup, en fait, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, j'ai vu ces dernières années, c'est des abonnés qui m'ont appris ça, que le Pérou gagnait constamment ces dernières années, oui. quasi tous les concours de gastronomie oui. mondiale et qu'apparemment la gastronomie péruvienne était magnifique. Je suis allé il y a Ça pas longtemps dans un restaurant péruvien, j'ai mangé un superbe ceviche, c'était absolument magnifique. Bah, dis-toi, dis-toi que c'est… Euh, le ceviche que tu as mangé est probablement euh, dégueulasse par rapport à ce que tu peux manger au Pérou. J'en <rire> suis sûr. C'est… non, alors déjà, un, euh, j'encourage tous ceux qui peuvent le faire, euh, qui peuvent se le permettre à aller passer 15 jours minimum au Pérou. Euh, parce que euh, 70% du territoire, c'est la jungle. Il euh, y a évidemment les euh, montagnes, les ouais. Andes, qui sont incroyables. Il y a des sommets à plus de 6000 mètres. Hein. La cordillère des Andes. Il y a Il y, voilà. y a le lac Titicaca, qui est à 3000, plus de 3500 mètres. La frontière de la Bolivie, qui est incroyable. Et il y a même un désert, puisqu'il ne t'aura pas échappé que le Paris-Dakar, euh, en Amérique du Sud, souvent ouais. passe par le Pérou, parce qu'il y a des dunes de sable. Donc, avec. Euh, avec euh, euh, les symboles à, à Paracas, donc, euh, donc déjà rien que pour… et la culture est extraordinaire, vraiment euh, précolombienne, etc. Euh, et vrai. Donc rien que pour ça, et je parle même pas du Machu Picchu, qui est, euh, moi j'ai pris deux claques touristiques dans ma vie, euh, le Grand Canyon et le Machu Picchu, okay. donc… Euh, c'est deux belles claques <rire> Voilà, donc rien que pour ça, c'est vrai. Et alors en plus, il y a la gastronomie qui est absolument incroyable, euh, mais quand je dis incroyable, c'est incroyable. Euh, il faut savoir qu'en fait, au large du Pérou, il y a un courant froid qui s'appelle Lumbolt. Et donc, ce qui fait que euh, les côtes euh, sont hyper riches en poissons. OK. Euh, et donc, tu as euh, fruits de mer, poissons. Et qu'une cuisine s'est développée euh, de fusion en plus. Tu as une fusion de cuisine péruvienne et japonaise, ou péruvienne et chinoise. Euh, plus la, la cuisine euh, criollo, c'est euh, créole. Enfin, créole, c'est... Euh, voilà, enfin, c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Nous, moi, quand j'y vivais, euh, on allait au resto deux à trois fois par semaine et euh, ah, c'était à pleurer, vraiment à pleurer. C'est ce qui me manque le plus. Là, en plus, ça fait, avec le Covid, ça fait trois ans qu'on n'y est pas allé. Et, euh, et, euh, et tu vois, du coup, je, on y est allé avec ma femme. On est allé à un restaurant péruvien il y a trois, trois semaines, il y a un mois euh, à Paris. Euh, c'était bon, mais... Euh, Il bah, manquait cette magie. Ouais, c'est... Non, non, c'est extraordinaire. À tel point, par exemple, qu'on ne peut plus, quand on est rentré du Pérou, on ne pouvait plus manger euh, japonais, tu sais, les sushis, les trucs, les machins. Parce qu'en en fait, euh, c'était euh, pas bon. Euh, c'était vraiment pas bon. Ah, par, là rapport là à, là. par rapport à ce que tu peux avoir là-bas. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Superbe. Je voulais qu'on parle un petit peu mais de vraiment, ce un peu. Mais vraiment, euh, j'encourage tout le monde à y aller. Un peu, un peu côté bouffe péruvienne et tout, euh, magnifique. Bon, bah si vous voyez un restaurant péruvien, ça sera déjà une bonne porte d'entrée, voilà. même si c'est moins bon. Et puis si un jour vous avez l'occasion d'aller au Pérou. Ah non, c'est incroyable. N'hésitez pas. J'ai deux derniers euh, petits points que j'aimerais qu'on voit ensemble pour clore un petit peu l'émission. Ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on est ensemble et franchement, je passe un bon moment. Donc je te remercie Xavier d'avoir accepté de Avec venir. C'est très cool. J'espère également que ça te fait plaisir de pouvoir t'exprimer un petit peu sur tout ça. Euh, premier point. Tu as lancé euh, du coup, et à l'époque, GoZulting du ouais. coup, avec Clément. – Et, Fred, donc, donc, je parlais avant. et Val, ouais. Fred et Val. – Exactement, Fred et qui est une société qui fait mmh. un petit peu de la production. Ouais. Donc, vous produisez des tonnes de choses. Mmh. Je crois que Gozulting produit une partie, enfin, un K-Corp Experience. Ouais. Il me semble que vous avez fait le Five Damine. Ouais. Euh, vous avez fait, bah, à l'époque, Gozulting faisait Radio Sexe. Voilà, ouais. comme ça, tout le monde le sait. Ouais. Euh, donc, Gozulting, c'est quelque chose qui est très gros et qui travaille bien, etc. Quelle a été un petit peu la, la genèse du projet Quelle a été un peu l'idée Comment ça s'est développé ?– Alors, En fait, j'ai rencontré euh, donc, Clément… Euh, voilà, pour parler un peu e-sport, et je lui parlais de e sports des Lignos, et puis il me dit euh, « Ah, bah justement, il faut que je te présente euh, mon associé, enfin, je ne sais plus si dit mon associé, mais mon pote Fred et tout, il est chez Webedia, il était directeur de prod chez Webedia, il voulait partir pour créer euh, sa boîte et tout, parce que, euh, voilà, on en a marre que euh, l'e-sport soit mal produit, ou en tout cas, euh, n'est pas, euh, pas suffisamment de qualité, ou en tout cas pas la qualité des normes de de qualité que nous on veut et donc on se rencontre et euh, moi j'ai un super fit avec eux et on dit vas-y go on crée gosulting et donc on a créé gosulting euh, fred val clémentin euh, clémentin Oula. <rire> clément valentin et moi euh, et puis victor euh, s'est rejoint à nous euh, très rapidement au bout d'un an je crois si pas de bêtises un an et demi on a organisé le, le major dota à disneyland oh on a produit euh, le major dota à disneyland qui était un, un énorme truc et euh, écoute, euh, voilà, moi, je, je, je, je les adore. On s'engueule tout le temps, c'est cool. <rire> Magnifique. Euh, on s'insulte tout le temps, c'est génial. Euh, mais euh, c'est des gros bosseurs. Euh, euh, et euh, non, non, je suis très admiratif de ce qu'ils arrivent à faire. Je ne suis pas du tout opérationnel dans la société. Je, je donne mon avis quand on me le demande. Mais ils ont vraiment pas besoin de moi. En tout cas, ils débrouillent très bien tout seuls. Et, euh, et voilà, moi, je suis... Je les aime, aime beaucoup, Et ça va, ça s'est bien développé, etc. Avec ah bah on, est passé de, euh, on est passé de deux personnes à aujourd'hui, euh, je sais pas, de 12 ou 13 euh, salariés. Euh, on a deux plateaux. Euh, non, non, tout, tout va très bien. Il y a plein de gros projets euh, en cours. Euh, après, c'est la vie d'une boîte. Hein, il, y a plein de, il y a des arrivées, des départs, euh, des échecs. On a connu un gros échec euh, en 2017. Ouais. Euh, qui, qui nous a coûté très cher euh, en termes de réputation. On a surbondi, ça, ça a été un moment euh, clé, en fait, euh, pour Gozulting, qu'à a, qu a, qu a surbondir. Euh, et voilà, hein. tout va bien. Très bien. Bon, ça fait plusieurs, ça fait temps Moi, je les aime bien à chaque fois que je dois produire un peu avec eux ou travailler ouais. de près ou de loin avec eux. C'est toujours une... Il ne faut juste pas bosser avec Victor, quoi faut Pas bosser avec Victor, ah, mais tout le reste, j'ai toujours rien. Les autres, très... tu peux y aller, mais pas Victor. J'ai toujours un côté très positif, donc ça m'a fait plaisir pour voir en pareil, Quand j'ai appris que tu étais dedans, je, je l'ai appris oui. l'autre jour là. Euh... Ah bon, ah, d accord. D accord. Ouais, je le savais pas du tout, tu <rire> étais à la base du projet, tu vois. Ouais. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, mais dit que c'était cool euh, d'en discuter. Dernier point, voilà en rapide. On parlait un petit peu tout à l'heure du slot LEC. Ouais. Donc on parlait euh, de LFC, Je sais que c'est l'ambition, la mm -hmm. Carmine à terme, même si je sais que c'est qu'une étape parce que la volonté derrière c'est de gagner un jour les Worlds. Chose où je serais le plus content du à monde. Camel a dit trois fois. Donc, euh... Tu vois, comme quoi... Trois fois. Magnifique. Est-ce que... Euh, alors, on, euh, genre là, je sais, euh, ça va être un mix et tout. On entendait, euh, bah, du coup, euh, des rumeurs comme quoi ça pouvait s'ouvrir peut-être de 10 à 12. Sauf mmh. que après derrière, forcément, on voit des gros prix de vente, comme par exemple le slot, mmh. mais DS Schalk à 27 millions. Donc, je suppose que ceux qui ont leur asset à l'heure actuelle, on en parlait tout à l'heure, ceux qui ont leur slot sont peut-être pas super OK que ça s'ouvre parce que peut-être que ça fait baisser la valeur du tout. Ça se passe comment à l'heure actuelle C'est compliqué, c'est toujours l'objectif. Parce que 27 oui, millions, après, c'est très très cher donc, ouais. est-ce que même pour vous, c'est accessible tout de suite C'est quoi alors, un peu la situation Alors, euh... déjà, euh... un jour ou l'autre, il y aura une extension. De ce que je sais, elle n'est pas prévue pour tout de suite. Okay. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ligue franchisée où les clubs ont leur mot à dire. Donc, s'il doit y avoir une extension, avec la, la question… Au moins, il faut que les clubs soient OK. Et donc, le vrai problème, c'est à quel prix ils vont mettre le slot dans le cadre d'une extension. Parce que si tu mets le prix du slot à 10 millions, c'est n'importe quoi, en tout cas, bien en dessous de la valeur euh, du deal Chalke 04 BDS, bah, tous les autres clubs vont dire « Ah non, mais attends, si tu fais ça, de facto, tu nous casses la valeur de notre asset et tu… » Donc, non, c'est pas possible. S'ils le mettent à 30 millions ou à 25 ou à… Bah, euh, il n'y a pas beaucoup de clubs aujourd'hui qui peuvent le faire. Pas et grand monde. Je nombre. pense qu'une des erreurs, enfin une des erreurs, en tout cas, ce qu'on voit bien, et tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est qu'en LEC, tu as des clubs qui n'ont pas l'aura le, pas le, qu'ils devraient avoir. Et que ça pénalise en fait la Ligue. Donc Aujourd'hui, clairement, euh, euh, on est un candidat sérieux pour accéder en LEC. Parce qu'on bah, a la fanbase, on a le viewership, on a l'aspect compétitif qui est là. On a fait, je pense, nos preuves sur, sur plein d'éléments. Mais il faut trouver un vendeur et il faut trouver l'argent pour, pour l'acheter. Et Ça prend du temps, c'est compliqué. Et il faut aussi avoir des bonnes relations avec Riot, euh, expliquer notre projet à Riot, hein, euh, expliquer pourquoi on pense que euh, la Carmine Corp en LEC, en LEC pardon, serait, serait un atout. Et voilà, c'est pas gagné, il, faut... il y a plein de choses. Et c'est un travail en cours. Ah ben ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il voilà. faut être patient. Il ben, faut être patient, en espérant que cette patience paye un jour et que la carte puisse un jour aller en laisser. En tout cas, ça régalerait et ça ferait super plaisir, je pense, à, à bon nombre de gens tombent. Donc, très, très cool. Merci, Xavier, d'avoir accepté de venir. On arrive à la fin d'émission. Je pense qu'on a couvert un large champ même, okay. de pas mal de choses à dire. Si tu as quelque chose à dire en plus. Non, moi je. je... Enfin, je suis, euh, euh, je suis hyper content de ce qu'on a réussi à faire. Je suis hyper content de l'évolution aussi de la scène e-sport en France. Ouais. On a des... ça, bouge, ça bouge beaucoup. Euh, et, euh, et je le dis à chaque fois, euh, le, la Carmine Corp, euh, c'est beaucoup ses fans aussi. Euh, et c'est ce qu'on arrive à construire ensemble. Il euh, n'y a pas. Euh, il euh, n'y a pas la cacorpe d'un côté et puis euh, les fans de l'autre ou, euh, ou euh, même l'écosystème euh, autour de la cacorpe qui est complètement décoré. dans c'est ce qu'on arrive à, à construire ensemble. Alors. Très cool. Et eh ben ça fait super plaisir. Donc, merci à toi pour l'invitation. Franchement, moi, c'était mon kiff et j'espère également que dans le chat, ça vous a plu. Bah, comme d'habitude, hein, si c'est le cas, les commentaires vous sont réservés. Je vous ai dit en début d'émission, donc euh, c'est pas là où il y a le plus de demandes, donc je me permets de répéter, euh, le calendrier d'ici la fin de saison est quasi terminé, bouclé, on aura de très beaux noms et j'ai hâte de pouvoir vous les annoncer euh, de plus en plus. Mais vous verrez, vous allez franchement kiffer, je suis très heureux de pouvoir faire euh, tout ça. Il y a également eu un accord libre série euh, il n'y a pas très longtemps où j'ai pu recevoir le grand Sonny Anderson, il est disponible sur ma chaîne Replay, il a duré à peu près 1h40, c'est vraiment un plaisir. Si vous êtes fan de foot, vous allez vous régaler. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao tout le monde